Alors l'analyse que je fais de notre impuissance politique, c'est que nous appelons démocratie son strict contraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, c'est pas du tout, mais pas du tout une démocratie, c'est une oligarchie aristocratique et c'est pas du tout euh, par hasard ou par le jeu d'acteurs qui seraient véreux, vicieux, pas du tout C'est le, le mécanisme qui est au cœur de nos institutions est aristocratique, il s'appelle l'élection. L'élection, ça consiste à choisir, choisir le meilleur, le meilleur aristos, aristos aristocratie, et aristocratie, et on sait depuis des milliers d'années qu'une aristocratie débouche, se transforme toujours en oligarchie, c'est-à-dire le pouvoir de quelques-uns. monarchie, c'est le pouvoir d'un seul. Euh, démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Demos, le peuple, crassie, pouvoir. Et une oligarchie, c'est le pouvoir de quelques-uns, d'un petit nombre. Et on y est, on y est en oligarchie. Vous voyez bien que quelques-uns tiennent les manettes. Mais quelques-uns ne tiennent les manettes, non pas parce qu'ils sont particulièrement mauvais ou particulièrement rusés, euh, je voudrais insister sur la, la, la cause des causes, ça n'est pas le vice de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Vous mettriez... Si vous les tuiez tous, vous en auriez d'autres qui viendraient à la place si vous ne changez pas les institutions. Le problème, ce sont nos institutions. Et dans les institutions du monde, pour l'instant, la procédure reine, celle qui est défendue par tout le monde, euh, les gens de gauche, comme les multinationales, comme les banques... Et c'est ça qui est paradoxal. Et, et, et je vous interrogerai à la fin là-dessus. C'est que des gens aussi différents, aux intérêts si différents, défendent l'élection, c'est louche. Excusez-moi, le fait que Goldman Sachs défende l'élection, c'est qu'elle n'a pas, pas grand-chose à en craindre. Effectivement, Goldman Sachs finance intégralement ou quasiment l'élection du président qui en Suisse sert ses intérêts. Mais ce n'est pas propre aux États-Unis. C'est comme ça dans toutes les soi-disant démocraties qui ne, sont pas des, qui ne peuvent pas être des démocraties à cause de l'élection. Alors, puisqu puisque le régime actuel, ils ont réussi à l'appeler démocratie, euh, la place est occupée. Et on n'arrive pas, pas à désigner l'ennemi puisqu'on nomme le régime euh, qui nous pose problème, du nom de ce qui réglerait le problème, c'est-à-dire qu'on appelle démocratie le problème. Le régime qui pose problème, on l'appelle du nom de la solution. Donc on a un problème de mots. Euh, alors d'où ça vient ça Et c'était un complot Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Euh, D'abord, quand les, les, ceux qui ont conçu le régime actuel, ça s'est passé fin du 18 ça s'est passé en Grande-Bretagne, puis ça s'est passé aux états unis puis ça s'est passé en France en 1789. Mais en gros, fin du 18e, se sont mis en place des institutions qu'on appelle et qu'ils ont appelées, ils n'ont pas du tout appelé démocratie. Ils savaient très bien ce qu'était la démocratie. Ils connaissaient le monde athénien, ils étaient très cultivés. C'était des hellénistes. ils connaissaient euh, le, le monde grec, mais ils n'en voulaient pas du tout. Euh, Sieyès, vous savez celui qui a écrit « Qu'est-ce que le tiers état ?» un des penseurs, un des plus grands penseurs de la Révolution française, euh, Madison aux États-Unis, qui est un des plus grands penseurs, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Ces gens-là n'avaient pas du tout en tête de fabriquer une démocratie. Pas du tout, du tout. Ils n'en voulaient pas la démocratie. Pour eux, c'était l'anarchie, c'était le, le la populace. Ils étaient élitistes. Ils disaient, le peuple n'est pas capable de gérer ses affaires. Les fondateurs des institutions de, de nos gouvernements, qui s'appellent le gouvernement représentatif, gouvernement représentatif, pas du tout la démocratie. Ces gens-là euh, savaient, pensaient honnêtement. Ce pas des affreux, puisqu'ils nous sortaient de l'ancien régime, qui était un régime pire, mais ils ne voulaient pas du tout de la démocratie. Et quand on parlait de démocratie, c'était presque un, une insulte, c'était péjoratif, c'était pas un mot positif, ce n'était pas ce que c'est devenu après. Alors, c'est par un retournement de vocabulaire, c'est par un... un, un une ruse de, de, de l'Histoire, qu'au que, début du XIXe siècle, le mot « démocratie » s'est mis à désigner ce, ce régime. Par exemple, quand Tocqueville a écrit « De la démocratie en Amérique », il ne parlait pas du tout de la démocratie, C'était pas une démocratie, mais c'est un livre qui a été un best-seller immense de la, de, la, de la démocratie en Amérique. Et il n'est pas le seul. Euh, euh, plusieurs auteurs, progressivement, se sont mis à appeler « démocratie » parce que vous allez voir qu'il y a des points communs. Il y a un point commun qui est l'égalité. On va voir, quand on va parler de la démocratie athénienne, que le cœur du cœur, de l'objectif central de la démocratie athénienne, c'était l'égalité. Mais, mais, mais, mais... mais l'égalité qui était revendiquée par les Athéniens, c'était l'égalité politique réelle. Alors que l'égalité du gouvernement représentatif, elle est formelle. Elle est complètement factice, en fait. Elle n'est pas, pas réelle. Vous voyez bien que les, les, no, notre égalité, elle est... Elle est... Elle est sur des détails, elle n'est pas sur l'essentiel. En tout cas, jouant sur l'égalité, euh, prenant en compte l'égalité comme point commun, les auteurs politiques se sont mis progressivement à parler de démocratie, et tout le monde s'y est mis. Et vous voyez bien que les élus y ont trouvé leur compte, puisqu'ils appelaient « démocratie » un régime qui leur permettait de, de, de se faire élire, et donc d'avoir le pouvoir. Les élus, c'est les notables. C'était pas les ouvriers, les élus. Donc ça s'est fait, non pas c'est pas un complot, mais ça s'est fait parce que les gens y avaient un intérêt. Les gens au pouvoir avaient un intérêt. Tocqueville disait, c'est quand même du gros quoi. Hein? Tocqueville, donc l'icône du libéralisme, disait je ne crains pas le suffrage universel. Les gens voteront comme on leur dira. Il savait déjà 1835, il savait déjà début du 19 tout tout tout début de l'élection, il savait très bien. On ne renverserait personne, on mettrait jamais des pauvres au pouvoir avec l'élection. Jamais Ils le savent très bien depuis le début. Et ça leur va très bien qu'on appelle ça démocratie, parce que... <coughs> démocratie, ça paraît une espèce d'idéal, idéal démos kratos, le pouvoir du peuple. Ouais, c'est bien, c'est nous, on va, on, va, on va moins se faire en fumer si c'est nous qui dirigeons. Ben ouais, mais si vous appelez démocratie un régime qui a rien à voir et qui est même son strict contraire, ben vous êtes en train de vous faire avoir... Grande, grande largeur. Alors, pour, euh, pour en faire un outil pour aujourd'hui, pour, euh, pour voir qu'est-ce qui est utilisable aujourd'hui, il faut comprendre ce qu'il y a dans la démocratie athénienne. Alors, on parlera des, des, des objections, c'est-à-dire ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure quand on a parlé de, de xénophobie, de phallocratie, de. de d'esclavagisme... J'en parlerai quand on verra les objections. Mais je voudrais d'abord vous montrer le cœur nucléaire d'une vraie démocratie, de, de, de la démocratie athénienne, avec le transparent que je vous ai préparé. C'est un schéma que j'ai fait pour ces conférences. Je l'avais fait d'abord à la main, puis en fait là, pour vous, c'est une première, je l'ai fait sur machine. Alors, l'inconvénient du fait qu'il soit fait sur machine, c'est qu'il est tout prêt. Alors que quand je le faisais à la main, pendant que je, pendant que je vous parlais, je le dessinais en même temps. Alors, on voyait mieux le truc se faire, ça. mais en même temps, comme j'écris pas bien, et puis en même temps, on écrit en parlant, on écrit moins là, c'est comme même Donc je vais, je vais vous montrer, peut-être oublier tout le reste. On commence par le commencement. Les Athéniens, après des siècles de tyrannie, ont un objectif pratique, c'est l'égalité réelle, l'égalité politique réelle. Pas l'égalité sociale, pas l'égalité économique. Ils savent bien qu'ils ne sont pas égaux. Pas l'égalité physique. Non, l'égalité politique. Quand on prend des décisions, on les prend ensemble et... On... à l'Assemblée, un homme, une voix. À l'Assemblée du peuple. Pas l'Assemblée des représentants. L'Assemblée du peuple. C'est l'Assemblée du peuple. Hein? Donc, l'objectif et lui, il faudrait lui mettre une couleur particulière parce que c'est comme le... c'est le centre c'est le, le cœur, c'est ce qu'on ne doit pas oublier quand on va penser aux autres institutions. OK. Alors, qu'est-ce qu'ils ont constaté, les Athéniens Et on constate, nous, la même chose. Ils ont constaté que le pouvoir corrompt, et il faut un peu de temps, il faut un peu de temps, mais au bout du compte, personne n'y résiste, même les plus vertueux deviennent corrompus. Ils se mettent à poursuivre leur intérêt personnel au lieu de poursuivre l'intérêt général constatant ça, ça c'est des faits, et c'est des faits qu'on qu voit encore aujourd'hui. On voit bien que le, le, la richesse, et le pouvoir, les privilèges, ça nous change. Et même si on est bon au départ, on est moins bon, comme les drogués qui avons besoin de notre drogue après, quand on a pris le, on a pris le goût, on a envie que ça dure, et cette envie-là passe avant l'intérêt général. Prenant acte de ça, ce que ne fait pas l'élection, prenant acte de ça, les Athéniens ont défini des sous-objectifs qu'il faut bien comprendre comme au cœur est indispensable. Premier sous-objectif et deuxième sous-objectif qui vont ensemble, c'est l'amateurisme politique. Donc il faut, il faut... donc avec comme, comme, comme institution... donc là c'est en gris parce que c'est... Bon, en couleur c'est en vert, ce sont des institutions. Et là c'est les objectifs qui, font, qui nous font choisir telle et telle institution. Mais donc, rotation des charges, ils font tourner le pouvoir, puisque le pouvoir corrompt, et eh bien on ne leur laisse jamais longtemps. On fait tourner le pouvoir pour que ce n'est pas le temps de les corrompre. Et puis, et puis euh, le résultat, ça va être qu'il n'y a pas de professionnalisme. On ne veut pas professionnel du tout, disaient les Athéniens. On n'en veut pas parce que c'est le cœur de la corruption. Bon, là, on n'est pas encore dans les institutions. On en est au cœur de, de, de ce qui a motivé la démocratie. La démocratie, elle a existé pour atteindre ses objectifs. Et on pourrait très bien prendre les mêmes pour nous aujourd'hui, en disant, on veut qu'il soit amateur, donc il faut que ça tourne. C'est parce, parce qu'on veut qu'ils soient amateurs qu'il faut que ça tourne, c'est parce que ça tourne qu'ils seront amateurs, c'est complètement ça va ensemble et tout ça va servir l'égalité. Comprendre qu'il y a une cohérence là-dedans. Et que si je laisse se former une caste de politiciens, je vais pas atteindre mon objectif d'égalité. Je vais, je vais avoir des professionnels et ils ont, on va plus être égaux. Politiquement. Politiquement, hein, je parle pas d'égalité, je sais bien. Je sais bien qu'on est inégaux, ils savaient bien qu'on est iné inégaux devant la richesse, devant l'intelligence, devant... Mais politiquement, il faut qu'on soit égaux. C'est ça, le, le, le projet démocratique, c'est ça. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux sous-objectifs... On n'en est pas encore à des institutions, si peut-être sur les mandats courts et non renouvelables... Mais des mandats courts et non renouvelables, c'est pas gérable avec l'élection. Vous n'allez jamais avoir les candidats en nombre suffisant pour alimenter des postes en mandat court et non renouvelables. Vous, vous ne les aurez pas à l'élection. Parce que quand vous élisez quelqu'un, le mécanisme qui vous a conduit à l'élire, c'est le même qui va vous conduire à le réélire. Et donc, l'élection, elle, elle, elle entraîne avec elle une stabilité du, du corps politique. Euh, elle, elle entraîne une professionnalisation, une sédimentation. Ça va être toujours les mêmes. Mais dans le génome de l'élection, il y a la professionnalisation de la politique. Ça va avec. Euh, c'est programmé avec. Donc, si vous les six avez choisi le tirage au sort, c'est parce que c'est complètement cohérent. Pour obtenir l'amateurisme, pour obtenir les rotations c'est l'élément mandats courts et non renouvelables, il faut le tirage au sort. Vous ne pouvez pas prends, garder tout le reste et puis euh, mettre l'élection à la place du tirage au sort, ça ne va pas marcher. Euh, L'élection, ici, ne permet pas l'amateurisme et la rotation des charges, donc ça permet pas l'égalité. Vous ne pouvez pas la remplacer. Le tirage au sort, c'est lui qui permet, en prenant toujours à chaque fois des gens différents au hasard, ça permet la rotation des charges et l'amateurisme, donc l'égalité. Alors ça, c'est absolument central. Là, on a le cœur nucléaire d'une démocratie. En institution complémentaire, pour l'objectif central, ils avaient le droit de parole. C'est-à-dire qu'ils savaient bien, ces gens-là, n'étaient pas idéalistes. Platon était idéaliste. Les philosophes étaient souvent idéalistes, c'est-à-dire qu'ils nourrissaient, ils alimentaient des mythes qui permettaient de dominer. Vous savez que les mythes, ça sert à dominer. C'est Mirabeau qui disait euh, « L'homme est comme le lapin, il s'attrape par les oreilles ». On marche aux histoires, on a besoin qu'on nous raconte des histoires. Vous savez, le storytelling, il y a un petit bouquin que je n'ai pas apporté, qui est un bouquin important, tout petit, qui résume, qui fait l'état de la science sur le storytelling. Euh, storytelling, c'est une technique de, de, de, de, de commercialisation, mais pas seulement une technique de, de, de manipulation euh, des humains en leur racontant des histoires. On est très, très, très vulnérable aux bobards. Nous tous, vous hein, et moi, on, est, on, on marche, quoi. Quand on nous raconte des histoires, on y croit. On n'a qu'une envie, c'est de croire. Et donc quand on nous raconte des bobards, on demande que ça. Si ça, ça colle avec ce qu'on a déjà euh, compris de du réel, on demande que ça. Alors, le, le, le sachant, euh, eux, les, les Athéniens, eux, ils n'étaient pas idéalistes. Les Athéniens, ils étaient très très réalistes, très pratiques. Ils savaient qu'ils étaient imparfaits, ils savaient qu'ils euh, allaient pouvoir piquer dans la caisse, ils savaient qu'ils allaient pouvoir euh, tirer l'intérêt général vers leur intérêt particulier, ils savaient qu'ils étaient menteurs, ils savaient qu'ils n'étaient pas toujours euh, honnêtes... Ils savaient ça. Et ils disent, eh bien, notre système, il va faire que chaque citoyen est potentiellement une sentinelle. Chaque citoyen qui veut parler, qui veut dénoncer, peut dénoncer, et il garde la vie sauve. Parce qu'à l'époque, ça rigolait pas. Hein, avant que la démocratie, euh, quand il y en a un qui se mettait en travers, donc les opinions dissidentes, elles étaient maltraitées. On les, on s'en débarrassait euh, de façon expéditive. Et les Athéniens ont on fait un autre choix. Ils ont dit on va protéger les opinions dissidentes. On va laisser les gens s'exprimer en, en en instituant l'Iségoria, à quoi il tenait plus que l'Isonomia ou d'autres institutions très importantes de la démocratie, l'Iségoria, pour eux, c'était un, un pilier de la démocratie. Ce pilier, c'est chacun à l'Assemblée peut prendre la parole à tout, à tout propos et à tout moment. Il ne le faisait pas. Il fallait... Il fallait parce que quand on prenait la parole, on en était écouté. Et on était volontiers ridiculisé quand on s'exprimait mal, quand on disait des bêtises, ça rigolait pas. Donc... Mais tout le monde POUVAIT le faire. Et c'est très important que tout le monde... Donc c'est peut-être pas du tout le désordre à l'Assemblée, hein. Il y avait les magistrats, c'est comme ça qu'on appelait les représentants tirés au sort, leur boulot, en partie, c'était de faire régner une discipline à l'Assemblée, donc de vérifier que tout ça était ordonné. Et... le... <coughs> Mais le fait que chaque citoyen qui avait une révolte, quelque chose à dire, puisse le dire, en gardant la vie sauve, à l'Assemblée, c'est absolument essentiel dans l'hygiène de la démocratie. C'est-à-dire que on, ça, c'est la garantie que les Athéniens se donnaient que la démocratie allait durer. Parce que toutes dérive oligarchiques, ils savaient bien qu'il y avait des dérives oligarchiques, mais chaque citoyen, il armé, je vous rappelle, hein, chaque citoyen, euh, avaient le pouvoir, par le, les institutions qui le protégeaient, un peu comme aujourd'hui nos institutions devraient protéger les donneurs d'alerte. Les gens comme Fabrice Nicolino, comme euh, Denis Robert, comme euh, euh, cette dame qui a dénoncé le Médiator, euh, euh, le, euh, Irène Franchon, voilà, c'est ça. Euh, donc Les donneurs d'alerte, on en a quelques-uns, des, des, des, des gratinés quand même, on en a des, des courageux qui se donnent du mal. Hein? Euh, il faudrait que les institutions euh, les protègent, les protègent euh, euh, particulièrement, un peu comme le droit du travail protège particulièrement les délégués syndicaux ou les délégués du personnel. Bon, euh, les institutions athéniennes garantissaient à chacun ce droit de parole. Ça s'appelle l'iségoria, c'est une institution essentielle. Et ça, ça rendait les citoyens actifs. Le fait, quand vous donnez la parole aux gens et quand vous tenez compte de leur parole, ben les gens, ils se donnent du mal Au contraire, quand vous avez des institutions qui font comme si ce que vous disiez n'avait aucune influence, ben ça, ça dissuade les gens de se donner du mal. On, on, on, on se plaint aujourd'hui de citoyens passifs. Mais les institutions rendent passifs À quoi, à quoi bon être actif puisque, de toute façon, ça ne changera rien Imaginez à l'inverse des institutions qui soient ouvertes et qui font que vous puissiez changer quelque chose, vous allez devenir beaucoup plus actif. Regardez, en Suisse, qui n'est pas une panacée, mais qui est beaucoup plus démocratique, et Probablement une des seules démocraties au monde, avec le Venezuela peut-être, le, le, en Suisse, le fait que chaque citoyen puisse déclencher quasiment à lui seul, avec quelques amis euh, co-signataires, puisse déclencher un référendum, c'est-à-dire poser la question à tous les Suisses... Non mais ça les rend vachement actifs. Quand vous allez en Suisse, c'est étonnant l'activité politique. Quand vous en parlez, ces gens-là font de la politique. Beaucoup plus que nous. Alors c'est pas parfait, il reste... Les, les Athéniens eux-mêmes se plaignaient de la passivité, hein, on n'est jamais content on voudrait toujours que ce soit... Mais enfin, c'est quand même... Le, la cité d'Athènes, c'est dans l'histoire des hommes, de ce qu'on connaît, c'est la plus grande activité politique qu'on ait jamais connue. Il y a des institutions ouvertes euh, euh, font des citoyens actifs. Donc... Et ces citoyens actifs... Euh, alimente euh, l'amateurisme, rend possible l'amateurisme. Et c'est parce qu'il y a un amateurisme que vous les rendez actifs aussi, parce qu'il y a une chance, chacun avait une chance d'être tiré au sort. Le tirage au sort, il, il, il, rend, il rend plausible la, la possibilité que je sois un jour président d'Athènes. Euh, un citoyen sur quatre, le, le président d'Athènes était désigné au sort tous les jours. Tous les jours, tiré au sort. Et donc, chaque citoyen pouvait dire, dans ma vie, j'ai été une fois Président. d'Athènes. Et aucun pouvait dire « je l'étais deux fois » parce que c'était non renouvelable. <rire> ça tournait. Ça tournait. Mais quand vous savez que, y a, dans le potentiel de ce qui va vous arriver, vous allez être un jour le porte-parole du groupe, et ça change complètement votre rapport à la politique. Euh, vous vous mettez à faire de la politique de façon naturelle, parce que c est, elle est partout, la politique. Mais il ne faut, faut, faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il ne faut pas attendre qu'on se mette à nous à faire de la politique, pour que, pour que les, les, les institutions changent, à mon avis, euh, de bonnes institutions fabriqueront de bons citoyens. Euh, de bonnes institutions sont pédagogiques, elles sont une école. J'y reviendrai quand on parlera des jurés et de ce qu'en disait Tocqueville. Tocqueville a écrit des pages formidables. Tocqueville était un défenseur euh, acharné, enfin un défenseur fervent du, du tirage au sort. Et les mots qu'il utilisait, je les, je les lirai texto, parce que c'est... Tocqueville s'est merveilleusement exprimé, c'est beau, ce qu'il dit. Alors, c'était un aristocrate qui, je pense profondément, était antidémocrate antidémocrate mais qui était honnête, c'est-à-dire que quand il décrivait sa pensée, il essayait de voir le bon, le bon côté de chacun des points de vue. Et c'est ça qui fait que Tocqueville est, est aimé par tout le monde, parce que tout le monde arrive à trouver ce qu'il veut dans Tocqueville, c'est que Tocqueville ne montre pas vraiment ce qu'il ce qu pense. Euh, il y a d'ailleurs une lettre de, de son frère, on a la correspondance de Tocqueville avec son frère, et euh, euh, Tocqueville faisait lire les chapitres de la démocratie en Amérique au fur et à mesure où il l'écrivait. Et on a une lettre dans laquelle son frère, je ne me souviens plus de son prénom, lui écrit, écrit à, à Alexis, Alexis Tocqueville, et lui écrit en lui disant « Ce chapitre que tu m'as envoyé, là, on avait dit pourtant que tu ne montrerais pas ce que tu penses. Et là, j'ai vu ce que tu penses. Je l'ai vu. Ils tu le réécris. » Donc il, il réécrivait, il pesait il pesait ce qu'il écrivait pour qu'on ne voit pas ce qu'il pense, et ça donnait à son, à son écriture une force qui est extrêmement séduisante, parce que euh, il montre les qualités de la démocratie, enfin, de ce qu'il appelle la démocratie, parce que c'est pas du tout une démocratie, je rappelle, hein, mais enfin bon, c'est plus commode de l'appeler comme ça. Euh, il, il décrit le régime euh, américain euh, avec ses forces et ses faiblesses, avec une, une honnêteté qui est utile pour nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que le régime représentatif tel qu'on euh, qu le vit, il a des travers qui nous conduisent à la dictature, une dictature douce que décrit Tocqueville et qui est celle qu'on vit en ce moment. Donc, Tocqueville, c'est... malgré le fait qu'il soit anti-démocrate, euh, on y trouve des choses formidables. Et les passages au tirage au sort sont une pure merveille, on verra ça tout à l'heure. Donc, euh, si vous voulez, le cœur nucléaire de la démocratie, c'est ça, C'est l'objectif les sous-objectifs, et la procédure qui rend possible ces sous-objectifs, si vous, si vous changez quelque chose là-dedans, vous perdez la démocratie, quoi. Alors, euh, ils avaient peur du tirage au sort, comme nous. Pareil, la même peur. C'était les mêmes humains. Et ils réfléchissaient bien, hein, ils ne pas vraiment d'être bêtes, c'est pas parce que c'était il y a 2500 ans, ils réfléchissaient exactement comme vous aujourd'hui. Pareil, peut-être plus parce qu'ils faisaient plus de politique. Et donc ils avaient peur de tirer au sort des abrutis. Alors d'abord, ils ne donnaient pas le pouvoir au tirage au sort. Le tiré au sort, ce n'était pas celui qui, dirie, qui décidait. Celui qui décidait, c'était l'Assemblée. Ce n'est pas les représentants, c'est l'Assemblée. Euh, donc, il ne faut, il faut pas imaginer qu'on remplace l'élection par un tirage au sort, et puis on laisse le pouvoir comme le pouvoir aux élus. pas du tout, ça marche pas comme ça. Il faut comprendre la démocratie, c'est autre chose que notre système actuel. Alors, il y a des points communs, puisqu'on... On... On prend des décisions collectives, on est... il faut qu'on évalue les décisions collectives, il faut qu'on exécute les décisions collectives, il faut qu'on qu qu procède au jugement des conflits entre, entre particuliers... Donc il y a des tas de points communs. On a... Il faut qu'on atteigne des objectifs comparables, mais l'équilibre, la philosophie des institutions, il faut, il faut, il faut, il faut comprendre qu'elle change complètement. On verra après comment, euh, avec, quand on est un grand nombre, ça peut continuer à fonctionner. Mais vous verrez qu'avec la fédération, avec la, la démocratie qui s'exerce à petite échelle, et avec la fédération qui remonte en pyramide avec des contrôles de pouvoir à tous les étages, euh, c'est tout à fait imaginable. Je, je arrêté tout à l'heure sur la, sur la, la, la faisabilité euh, aujourd'hui. Mais donc, je vous en parlais tout à l'heure avant qu'on qu qu fasse cette deuxième partie, euh, il se trouve que le tirage au sort, Entraîne mécaniquement et pratiquement sans exception, les exceptions elles sont marginales, une désynchronisation. C'est Hansen qui parle de ça. Il y a deux livres absolument, là il y a plein de livres sur la démocratie athénienne qui sont vraiment formidables, euh, mais euh, l'histoire des Athéniens au quotidien, euh, quand ils vont tirer au sort euh, les machines qu'ils utilisent, euh, le, les problèmes qu'ils ont avec le, le, leur démocratie, c'est dans un très très très bon livre. Ce livre-là, ce livre, c'est un bonheur. On a l'impression de vivre une société qu'on aimerait vivre aujourd'hui. En tout cas, on, on sent bien ce qui est transposable dans. C'est quelqu'un qui, qui, qui aime la démocratie athénienne là, qui écrit. Il s'appelle Hansen et ça s'appelle la démocratie athénienne à l'époque de Démosthène. Bon bouquin, bon bouquin pour euh, pour voir le, le quotidien. C'est un des plus grands connaisseurs. De la démocratie athénienne, donc il y en a beaucoup, hein, des, des connaisseurs de la démocratie athénienne, mais celui-là est un, un, un grand bonhomme qui avait écrit un, un plusieurs forts volumes sur le sujet et qui les a résumés pour <coughs> nous en un seul bouquin pour que ce soit accessible. Et puis il y a un deuxième livre, alors lui que je vous recommande plus encore, plus encore, parce que là c'est vraiment c'est le plus important, je pense, de, de tous les bouquins sur le tirage au sort et l'organisation politique du pays. Euh, pourtant c'est un titre qui n'est pas sexy hein, Principe du gouvernement représentatif. Euh, euh, a priori, vous voyez ça sur une étagère, vous allez dire, je vais le laisser là, je vous verrai peut-être demain ». Vous avez tort. Euh, ce livre est un très bon livre. C'est l'histoire du tirage au sort, c'est l'histoire du moment où on a perdu cette, cette conception, cette, cette importance du tirage au sort, euh, pourquoi l'élection a, a triomphé, euh, avantages inconvénients, c'est écrit honnêtement. C'est un gars super. Bernard Manin, j'ai rencontré, c'est un gars jovial, malin, cultivé comme tout. Euh, c'est quelqu'un d'important qui a écrit un livre et qui, il ne pensait pas faire un, un plaidoyer pour le tirage au sort. Lui il voulait faire un, un, un état des lieux, euh, honnête, et c'est tellement honnête que, pour nous, qui n'entendons jamais parler de tirage au sort, on dirait que c'est un plaidoyer pour le tirage au sort. Mais en fait, il défend, défend aussi l'élection. Euh, c'est très honnête. C'est un peu comme Tugby. Donc, c'est Hansen qui euh, décrit cette désynchronisation, qui montre que les... Les riches de l'époque n'avaient souvent, souvent aucun pouvoir politique. c'était des, des métèques, on les appelait, c'étaient des étrangers. Et souvent, les Athéniens les faisaient venir, avec leur richesse, donc ils leur permettaient de s'installer, en leur garantissant qu'on n'allait pas leur prendre leurs biens. Et finalement, les riches, là, ces métèques, faisaient leurs affaires, ils vivaient très confortablement, ils s'étaient très bien installés, ils n'avaient aucun pouvoir politique, mais manifestement, pendant 200 ans, ça ne les a pas empêchés de prospérer. Et Athènes était une, une société très prospère. Alors, je ne dis pas je sais qu'elle était colonialiste, qu'elle était guerrière, qu'elle qu faisait des écrivissons, comme tous les peuples de l'époque. Je ne dis pas qu'il faut vivre comme les Athéniens. Je dis juste que, euh, par rapport aux autres cités de l'époque, c'était une cité d'une remarquable stabilité, euh, d'une grande prospérité, avec une activité politique intense, euh, et, et surtout, euh, moi, ce qui me paraît transposable aujourd'hui, et sur, sur le germe qui m'intéresse, Castoriadis, un philosophe immense, euh, euh, disait que l'Athènes, euh, c'est pas un modèle, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne veut pas de la société athénienne, mais c'est un germe. Et, et il me semble que le germe, il est là. là. Ça, ça, ce truc-là, là, ce truc-là qui fait que les riches ne dirigent jamais. Putain, ça, ça, ça, vous, ça, vous, ça, vous, ça vous fait pas quelque chose, ça, euh, ça, ça euh, Et que les pauvres dirigent toujours. Ah ben bon sang ah ben quand même c'est quand même une grosse différence, en fait, quoi? oui, c'est un détail, on va passer à autre chose... Non, ben, réfléchissez Alors, bon, en tout cas, euh, le fait est que quand on, quand on regarde l'expérience de 200 ans d'expérience de tirage au sort et d'élection, dans le rapport riche-pauvre et exercice du pouvoir, c'est quasiment du négatif, c'est... C'est radical opposé en résultat. Mais là, je parle de faits, je ne parle pas de mythe, je ne parle pas de vaches sacrées, de suffrage universel comme conquête euh, historique du, du, du, de, de la classe travailleuse. Sur le... euh, regardez les faits. Qui dirige avec l'élection Qui dirige avec l'élection Les pauvres Ben non Jamais Ou marginalement, euh... mais même quand c'est Bloom qui se fait élire. Vous savez que, que Bloom avant. Euh, Bloom désigne un ministre de. de la des Finances. Théoriole. Il désigne son ministre des Finances. Et comme d'habitude dans la Troisième République, élection, comme d'habitude dans la Troisième République, le ministre des Finances, avant de prendre son portefeuille et de commencer à faire son métier de ministre, il va où Il va à la Banque de France, dans le bureau de la Banque de France, le patron de la Banque de France, le gouverneur de la Banque de France. C'est en même temps le, le patron du Comité des Forges, donc c'est le patron du MEDEF de l'époque, c'est le pris même pris bonhomme... C'était privé. Mais bien sûr, la Banque de France était privée, bien sûr, non, mais c'est oui. complètement privé, tout ça. Et euh, le ministre des Finances, avant de pouvoir être ministre des Finances, va promettre au gouverneur de la Banque de France, qui est en le même temps allégeance. patron du comité d'éléphant, il va promettre quoi Qu'il n'augmentera pas ça, les salaires. C'est ça l'objectif. Et donc l'élection qui amène la gauche, enfin, au pouvoir, ben, cette gauche, avant d'avoir le pouvoir, il faut qu'elle promette aux riches... les gens que le, voilà, que, le, que le pire du pire est garanti pour nous. Donc l'élection, il faut comprendre que même quand on élit des gens qui, soi-disant, regardez, il 80, quoi, en élit Mitterrand... Moi, je chantais, j'étais content Mais... Mitterrand Attends, combien de temps il a mis à nous trahir au dernier degré, à faire ce que la, jamais l'extrême-droite, l'extrême-droite, aurait fait Jamais c'est la gauche C'est le <rire> résultat de l'élection C'est lui qui a contribué le plus à la dette Mais oui, à la dette, de bah, absolument de il était à gauche de l'extrême droite. Oui, il était même pas à gauche, il était à droite. Il était à droite, puis en fait, il nous enfume. Tous ces gens-là nous enfument avec des mots, quoi, parce que je, je vous rappelle qu'on est très sensibles au Boba. L'histoire est révélée aussi avec Mitterrand, oui. L'Oréal et tout ça. Parce que là, là j'ai je... aussi à la Banque fédérale oui. américaine à travers les nazis. Mais bon, ça, on en parlera oui. un jour. Je... — Alors, bon, je crois que c'est pas la peine de développer sur la trahison du... Du... des partis de gauche une fois une fois au pouvoir. Euh, je veux dire, on en a gros sur la patate douce, je veux dire, c'est pas la peine de développer, j'ai aucune spécificité là-dessus. Moi, ce que je, je, je crois qu'il qu y a d'original dans ce que je vous raconte, c'est sur l'alternative, qui n'est pas une alternative pour tout de suite, je suis désolé, pas, pas, c est, c est, ça va pas être immédiat, il faut d'abord qu'on se passe le mot entre nous et qu'on soit des millions à défendre cette idée, tant qu'on sera une poignée... Euh, ou mille personnes, ça suffira pas, ça ne changera pas. Il faut que ça se diffuse. C'est-à-dire qu'il faut que chacun d'entre nous, on fasse ce boulot d'explication de, pour euh, comprendre quoi, que, pour arrêter de croire aux, aux, aux bobards, aux histoires, aux mythes, et puis qu'on regarde les faits, et puis quand on regarde les faits, qu'on s'aperçoit que... Attends, attends, attends, on est en train de nous dire que c'est ça le progrès social, mais qu'on n'arrive pas au progrès social tant que c'est les riches qui dirigent. Les riches, ils veulent pas du progrès social, non. Eh bien, regardez l'expérience des Athéniens, c'était il y a 2500 ans, et c'est quand même sacrément intéressant. Alors, sur le plan pratique de l'organisation, il reste que si on devait tirer au sort aujourd'hui, les gens, on a quand même peur de tirer au sort. Moi, dans les assemblées, ils me disent « et si on tire le sort, Le Pen ?». Ils ont peur de Le Pen. Ou si Vous savez, les gens de Le Pen, si vous dites « on tire au sort un communiste », ça leur fait le même effet, si on tire au sort quelqu'un dont on n'a pas envie du tout. Hmm? Ben, les Athéniens, ils avaient la même peur. Ils avaient exactement la même peur. Ils avaient, ils avaient peur de certaines personnes qu'ils ne voulaient en aucun cas. Ça existait aussi, déjà à l'époque. Et pourtant, c'est ça qu'ils ont choisi, et ça a très bien marché. Donc, c'est qu'ils ont trouvé autre chose. Alors, c'est cette partie-là dans laquelle j'ai regroupé une série d'institutions, donc elles sont toutes en vert, dans le... vous trouvez ça sur le site, hein, de... Vous le trouvez, euh, et puis les commentaires... Ce que je suis en train de vous dire, vous le trouvez aussi, puis compris ce que j'aurais oublié, puisque là je parle en, en improvisant, mais c'est... Euh, je vais peut-être oublier un point ou deux, mais vous le retrouvez, il y a le texte, ce qui me semble être, euh, en n'oubliant pas grand-chose, euh, à dire en commentaire de ça. Donc c'est dans ces institutions-là que les Athéniens se sont protégés contre le tirage, le tirage au sort, n'importe quoi. Alors, il faut comprendre que les... Donc, vous avez compris, c'est des mandats courts, on en renouvela. Les mandats courts, c'était six mois, un an, rarement plus d'un an, et non renouvelable non renouvelable dans la même fonction. C'est-à-dire que si j'ai si été tiré au sort pour une fonction, euh, je peux être tiré au sort pour une autre fonction, mais plus pour celle-là. En tout cas, où il y avait des variations... En tout cas, ça, c'était absolument un essentiel. Je mets, ça, je mets ça dans les institutions... Euh, le, le, le, le, cœur. le cœur du cœur d'une de de démocratie, c'est au sens, ça. Si vous retirez ça, euh, ça est, vous, avez perdu, vous avez perdu la démocratie. Alors, donc il y a des mandats. Et donc, il y a des contrôles, et c'est ça qui est très important. Il faudra que je pense à dire ça au moment de la synthèse, parce que entre l'élection et, démo... et le tirage au sort, le fond du fond, ce qui fait que c'est malin, c'est le fond du fond. Mais j'ai ai un Donc, le mandat euh, est l'objet de plein de contrôles des contrôles avant, des contrôles pendant, des contrôles à la fin du mandat et des contrôles après le mandat. Donc, ces contrôles, ils en avaient tout fin. Il faut comprendre que le tirage au sort, ils avaient peur. Ce n'est pas la même chose que les élus aujourd'hui. Je ne sais pas si vous voyez la différence, les tirs au sort, ils avaient le sens d'une responsabilité, d'un devoir, ils ne venaient pas se goinfrer en étant euh, euh, impunis de tout, euh, irresponsables. Euh, ça n'a rien à voir, donc... Alors, avant le mandat, qu'est-ce qu'il y avait comme contrôle pour éviter de tirer au sort n'importe qui Il y avait le volontariat, c'est-à-dire que n'étaient tirés au sort que ceux qui se présentaient le matin à l'Assemblée, donc ils étaient signés à peu près, en gros, à l'Assemblée, ça variait suivant les époques, mais en gros, Et il y en avait, en gros, euh, deux milieux qui se présentaient, pour, euh, pour le tirage au sort de la journée. Alors il y avait une machine, un clérotérion, euh, sur le site vous trouverez le fonctionnement, de, il y a un très bon bouquin de Sainte-Omer, euh, Le pouvoir au peuple, un bouquin vraiment, vraiment très, très intéressant, euh, qui montre toutes les expériences, enfin, toutes les expériences euh, actuelles euh, et passées, mais euh, il y en a beaucoup d'actuelles, de tirage au sort dans les institutions du, du monde. Et donc c'est un florilège d'expériences de, avec les échecs, les réussites, les c'est assez enthousiasmant parce que là vous apercevez que ce n'est pas que théorique, ça marche, il y a des tas de gens qui le, qui le pratiquent. Euh, pourquoi je parlais de ça Je parlais du, oh oui, du clérotérion parce que là-dedans il y a un chapitre, son chapitre 2, dans lequel il explique le fonctionnement du clérotérion et qu'il explique que euh, euh, tous les matins les boules, les boules blanches, les boules noires, c'est marrant à voir, c'était très matériel, tout le monde pouvait vérifier, un peu comme nous dans les. Dans les bureaux de vote, vous pouvez y aller, vous avez intérêt à y aller pour vérifier que tout se passe bien. Là, c'est pareil, le clérotérien, la machine à tirer au sort, tout le monde pouvait regarder, puis c'est assez rustique, donc c'est difficile de tricher. C'est pas un ordinateur... Le coup des machines à voter par ordinateur sont les armes, quoi, pour le casser, On y va avec une hache, quoi, parce que là, c'est évident qu'on va se faire enfumer, quoi. Les machines à voter, c'est... Il ne faut pas accepter les machines à voter, c'est évident, évident, évident. — on s'est fait enfumer, déjà. — C'est déjà le cas, c'est fou, c'est fou qu'on les... En tout cas, le matin, il y avait du volontaire. Alors, ce que soulignait Montesquieu, c'est que cette institution du volontaire... Ça, on pourrait discuter sur le forum de mon site, on discute sur le fait de savoir est-ce qu'on est qu tire ressort parmi des volontaires, ou est-ce qu'on tire ressort parmi tout le monde et on leur permet de refuser, ce qui, font, ce qui fait qu'on ne retient que les volontaires. Mais c est, c est, volontaire, ça n'a pas le même sens, suivant qu'ils soient volontaires avant ou qu'ils veuillent bien après. Parce que celui qui veut avant, c'est quelqu'un qui veut le pouvoir. Alors, en fait, quand c'est quotidien et que ça tourne comme ça, et que c'est mandat court non renouvelable, on ne peut pas dire ça comme ça, c'est pas, pas la même chose que pour les élections. Voilà. Mais enfin, quand même, notez la différence. Quand, quand, quand quelqu'un est candidat, ça n'a pas le même goût que quand il a été désigné, il n'a rien, rien demandé, et il accepte pour le bien commun. Et vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas le pouvoir, mais qui acceptent de le faire parce que c'est comme ça que ça marche, parce que c'est des gens bons. Il y en a plein, comme ça. Et ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes qualités que ceux qui sont actuellement au pouvoir, qui sont là, évidemment, pour se goinfrer. Enfin, c'est incroyable. Enfin, on va me traiter de populiste, de, de démagogue, de, de, de fasciste, bientôt, je sens, parce que je, je suis anti-parlementaire, et puis bientôt de nazi, voilà. N'empêche que quand vous voyez quelqu'un qui a à la fois, qui, qui cumule plusieurs mandats de députés, de conseiller de ceci, de conseiller de cela, et puis qui, en plus, va faire des gages d'avocats, pour se boinfrer encore quelques dizaines de milliers d'euros de plus, mais c'est à vomir, c'est vraiment... c'est de la cupidité. Donc, ces élus... Ces élus enfin, ce qu'ils deviennent, ils ne sont pas tous... il y a quelques élus qui sont... ils sont tout jeunes... Euh, et quand ils sont au début, ils ne sont pas encore corrompus, mais en gros, quand même, ils sont vraiment là pour se Quand on imagine... Quand on, quand on voit comment ils vivaient euh, à l'époque, là, euh, putain, ça n'a rien à voir, là, ils avaient un, un, ils avaient un sens, un, un devoir, et ils étaient été récompensés, pas par de l'argent. À la participation à l'Assemblée, on les payait, mais rien On les payait une demi-journée, de Donc on les payait vraiment 3 francs 6 sous. Et puis ensuite, quand on les récompensait, vous verrez, on parle de récompense, c'était des honneurs. C'est pas de l'argent, des honneurs. Les humains, ils marchent bien à l'honneur il euh, euh, y a des tas de gens qui font des tas de choses pour l'honneur, pour l'avoir, pour l'impression le, le, le, d'avoir servi le bien commun, et que le, le regard des autres leur suffit, le regard des autres reconnaissant, ça suffit. Il y a plein de gens qui marchent à ça. il faut être un peu malade mental pour ne marcher qu'à l'argent, hein Je veux il faut être un peu détraqué, quoi, un peu drogué, un, un peu déséquilibré, un peu déséquilibré. Mais, mais tout le monde n'est pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui, qui se contentent du, de la relation à l'autre, de la relation pacifiée et reconnaissante à l'autre, pour se donner du mal. Et donc euh, les, les institutions fonctionnaient comme ça. En tout cas, euh, Montesquieu soulignait, donc je parle du volontariat, il soulignait que c'était très important pour le tirage. Le tirage au sort n'était pas parfait, selon lui, mais il était rendu vertueux par les, les institutions complémentaires, qui venaient corriger ses défauts. Et il disait que le volontariat faisait que... le volontariat et les punitions, parce que vous allez voir qu'il y avait des tas de punitions, le volontariat, la combinaison des deux, faisait que... Les volons, les il y avait peu de volontaires, parce que quand vous savez que vous allez être puni, vous y allez, si vous avez un vrai projet, si vous sentez qu'il faut le faire pour, le, droit pour la cité... Hmm? Vous avez le droit de démissionner Je ne sais pas s'ils avaient le droit d'être évoqués, mais je ne sais pas s'ils avaient le droit de démissionner. Je ne suis pas sûr de ça. Enfin, je ne sais pas, il faudrait vérifier. Je n'ai pas lu ça, donc ça ne me dit rien. Euh, mais non, je pense qu'ils s'engageaient, ils s'engageaient, et alors ce qui est marrant, c'est de voir comme, comme ils étaient mis en accusation à la fin, au moment de la reddition des comptes ou après coup, et il se défendait, et ça marchait, hein, en disant oh, « Mais attendez, souvenez-vous quand même que je suis comme vous, quoi, hein, je suis... » Et, et ça, ça marchait comme défense, parce que les gens voient bien qu'il euh, s'est dévoué, il a accepté d'être tiré au sort, il s'est donné du mal... Bon, il n'a pas été... Il a, ça n'a pas été un oligarque, ça n'a pas été un papi, et on ne le punit pas. Donc il y avait un risque de punition, mais il n'y avait pas du tout, évidemment, toujours des punitions. Alors, donc, le volontariat euh, associé à la, à, au, risque de, au risque réel de punition éventuellement sévère, ça pouvait d'ailleurs aller jusqu'à la mort, hein, n'est enfin, bon... C'est pas, tout... pas ça, parce que c'est pas transposable, je... mais enfin, je veux dire, c'était des punitions sévères, pour l'époque. Euh, la combinaison des deux faisait que euh, le volontariat était un vrai filtre par rapport aux affreux, ou aux dévies ou aux gens que vous redoutez par rapport au tirage au sort. Vous comprenez ce que je veux dire Je veux vous dire, c'est que par rapport à l'objection, on, un... on va avoir des, des, des idiots... Non, euh, on va se débrouiller pour euh, en, en éviter une bonne partie comme ça. Ensuite, il y avait la dossi qui était... Euh, une sorte d'examen, pas un examen de compétences parce que euh, égalité politique, on a tous la même compétence politique. Hein? C'était un examen d'aptitude, c'est-à-dire qu'on cherchait à voir bah, le gars qui est fou, qui est vraiment carrément folle dingue, bah, la dosimanie on le mettait à l'écart, ou le gars qui ne s'occupait pas bien de ses parents. C'est marrant que ce soit si important pour eux. Le gars qui ne s'occupait pas bien de ses parents, il était mis à l'écart, il ne pouvait pas. Enfin bon, il y avait comme ça des, des, des aptitudes qui permettaient de mettre à l'écart, donc encore un filtre, un filtre qui qui Alors, nous, si, si nous écrivions nous-mêmes nos institutions, ben on prévoirait, on y réfléchirait, et on dirait de quelle docinasie on veut, quel, quel est l'examen de passage, qu'est-ce qu'il faut pour, en faisant attention à ce que ce soit pas euh, un privilège, quoi, que mais à ce que, pour, pour nous éviter euh, les, ce qui nous fait peur. Mais voilà donc un examen avant. Et puis il y avait l'ostracisme. Et l'ostracisme, aujourd'hui, c'est devenu un mot très négatif. Euh, bon, l'ostracisme, faire preuve d'ostracisme, aujourd'hui, c'est mal. Mais à l'époque, c'était... Euh, non seulement il n'y avait pas de connotation péjorative, mais ça faisait partie de l'hygiène de base de la démocratie. C'est-à-dire que l'ostracisme, euh, ça, ça vient d'ostracon, qui est un, un bout de, de, de poterie, donc, cassées, donc il y avait des poteries cassées, on prenait un bout de poterie et on gravait sur la poterie le nom de quelqu'un dont on avait peur. Alors d'abord, avant qu'on fasse ça, à l'Assemblée, un citoyen proposait qu'on lance la procédure d'ostracisme. Alors il disait oui, il disait non, mais s'il disait oui, si, si l'Assemblée... Pas les représentants, hein, l'Assemblée. Si l'Assemblée disait oui, il faut qu'on fasse l'ostracisme parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur. On lance la procédure et la procédure, ça consiste à ce que chacun, s'il a peur de quelqu'un, il a peur de ce tribun là. Oh là là, lui il prend le pouvoir, lui, il est en train, il parle trop bien. C'est pour ça qu'ils ostracisaient les gens. Hein. Euh, euh, lui parle trop bien ou bien lui, il est, il est, en train de magouiller, il est en train de, il nous fait peur pour une raison x ou y. On grave son nom sur un ostracon, c'est un petit bout de poterie, et ensuite on compte les ostracons, on compte les noms. Et celui qui avait le plus de fois son nom gravé sur les ostracons était... On le tuait pas, on, le, on lui prenait pas ses biens, on le déshonorait même pas, mais on le mettait à l'écart de la vie politique pendant dix ans. C'est quand même pas... il euh, y en avait plein d'autres qui n'étaient pas, pas dans la vie politique. Je vous le rappelle, que euh, les femmes, les esclaves, les métèques, donc des gens qui vivaient très bien, les métèques qui, qui, qui pouvaient être très riches, tous ces gens-là vivaient en dehors de la politique, donc ils n'étaient pas à l'Assemblée, ils n'étaient pas citoyens, c'était pas, pas la mort, quoi. Hein. Mais en tout cas, la démocratie avait en elle-même un rouage important qui permettait de mettre, par à mort, à l'écart de la vie politique, pendant dix ans, quelqu'un dont on avait peur. Donc. Rendez-vous compte encore que c'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on vous présente deux candidats, vous, vous faites, prenez l'exemple que vous voulez dans, la, dans le passé récent euh, de, de, de votre pays, vous, vous avez deux candidats qui vous paraissent deux affreux. Qu'est-ce que vous faites euh, Vous êtes coincé, vous avez le choix entre la peste et le choléra. Vous n'avez même pas le vote blanc qui vous permet de dire, mais je veux qu'ils rentrent tous les deux chez eux. On pourrait avoir un vote blanc qui dirait, le, vote, le, le sens politique du vote blanc, c'est... Jean, je veux d'aucun de ces gens-là. Ou la question que vous me posez, elle est débile, je ne veux pas de cette question. Le vote blanc, il sert à dire « rentrez chez vous avec votre question » ou « rentrez chez vous les candidats et mettez-moi d'autres candidats ». Et pourtant, le vote blanc, il est interprété comme valant, comme nul, et il est mélangé avec les nuls et jeté à la poubelle. C'est révoltant Mais pourquoi Qui a écrit ces règles Qui a écrit les règles qui mélangent le vote blanc avec les votes nuls C'est des élus ben c'est normal qu'ils écrivent ça. Euh, euh, on peut presque pas leur en vouloir. C'est notre faute d'avoir laissé les élus écrire la Constitution. C'est juste notre faute. J'insiste, hein, euh, c'est votre faute à vous chacun et puis à moi, hein, parce qu'on les laisse faire. On ne devrait pas laisser les élus écrire la Constitution. Sinon, ils n'écrivent pas le respect du vote blanc, ils n'écrivent pas le référendum du populaire, ils n'écrivent pas les mandats courts et non renouvelables, évidemment, évidemment. ils n'écrivent pas une chambre sur deux tirée au sort au moins, voire deux chambres tirées au sort, ils n'écrivent pas euh, les jurés citoyens, ils n'écrivent pas, euh, hein, pas toutes les institutions dont on a besoin. Bon, là, j'anticipe sur la femme, mais en fait, elle soigne de partout. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir, ce n'est pas aux politiciens de métier, ce n'est pas aux hommes de parti d'écrire les règles du pouvoir. Même si c'est le parti que vous aimez bien. Je Comprenez, prenez du recul. Euh, si vous êtes d'un parti, vous je, je, je... pouvez évidemment, puisqu'on n'a que ça pour se bagarrer, donc euh, je ne vais pas vous faire le reproche d'être dans un parti. Mais ce qu'il veux... qu faut comprendre, c'est que, quel que soit votre parti, il faut com... vous comprenez que si vous aspirez au pouvoir, ben, votre honneur, c'est de ne pas écrire la Constitution. Et si, vous... si en même temps vous aspirez au pouvoir et en même temps vous voulez écrire la Constitution, ben, vous êtes déjà hein, dans une dérive oligarchique, vous êtes en train déjà d'être un voleur de pouvoir. Vous êtes en train de vous, êtes en train de vous préparer à être jugé parti d'écrire des règles pour vous-même et d'en fumer tous les autres. Qu ce qui s'est passé avec la Constitution européenne euh, Européenne, évidemment, évidemment, européenne, française, hein, euh, la de, de Gaulle qui écrit pour lui-même. Oui, oui, non, mais les exemples, ils sont tous tu tout, prends tout, toutes les constitutions du monde, à part celle du Venezuela. Euh, et à part celle-là, évidemment, qui a été écrite par Selon, Christian, qui, et, et, et, qui ont, Solon est parti après avoir écrit les règles, il est parti, parti pendant 10 ans. Donc il n'a pas écrit les règles pour lui-même, comme par hasard. Il a écrit une euh, démocratie. Euh... La, la suite. Alors, la suite. Je... Oui, parce qu'il faut que je... Alors, euh, ça, c'est des contrôles avant. Contrôles pendant, facile à comprendre. Les tirés au sort étaient révocables. Si on s'aperçoit qu'un tiré au sort se met à, à, à défaillir, à ne pas, à pas, pas faire son boulot comme il faut en cours de mandat, l'Assemblée peut à tout le moment le révoquer. Donc voilà, bah, ben, ça ne vous rassure pas, ça Attends, est-ce que vous avez ça avec les élus Non. Eh bien, voilà, quand même. Donc, mais ça va avec, hein tous ces contrôles-là, ça va avec... Je reviendrai après en prenant du recul... Le, le, le point commun de tout ça, c'est qu'on on, on assume que les gens ne sont pas bons. Voilà. On assume les conflits, on assume l'imperfection des gens, on assume que la vertu euh, euh, n'est pas naturelle, n'est pas spontanée, n'est pas innée... On assume ça, et dans les institutions, comme on a compris ça et on l'assume, et eh bien on met des contrôles partout. Et donc, après ça, vous pouvez... vous vous pouvez moins vous en occuper, j'y reviendrai tout à l'heure, mais vous verrez que finalement ce système-là est beaucoup plus robuste pour les grandes structures, la grande taille. Euh, si l'Europe était bâtie sur ce modèle-là, ben vous pourriez vous en désintéresser parce qu'il y a des contrôles partout. Alors que là, avec l'élection qui présuppose qu'ils sont... Alors on pourrait aussi s'en intéresser, on pourrait faire les deux aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est... On y verra. On, quand on parlera d'une objection qui consiste à dire « oui, mais le tirage au sort, ça valait parce qu'ils étaient petits, alors que l'élection en est plus... » C'est juste le contraire. L'élection, il qu'on soit petit, et le tirage au sort, ça marcherait mieux si sont dans un système de grande échelle. Donc, je, je, je, je, je fais vite la révocabilité, c'est facile à comprendre. La reddition des comptes, le fait d'avoir à rendre des comptes à la fin. Vous imaginez si vos élus vous rendaient des comptes Ils vous rendent des comptes, et après ça, pendant... Il a exercé le pouvoir pendant un an, et après ça, pendant six mois, voire quelques fois pendant un an, c'est vachement long, la reddition des comptes, ça prenait un temps fou D'ailleurs, il fallait des gens tirés au sort pour aller euh, euh, contrôler les tirs au sort, pour aller... c'est d'autres tirés au sort hein, se contrôlaient entre eux. Euh, et donc, il, pendant un an, il fallait qu'ils expliquent pourquoi ils avaient fait ci, pourquoi ils avaient fait ça. c'est mille fois plus protecteur que notre système, ce truc-là C'est mille fois plus protecteur Vous, vous me dites, et si, on, et si on tirait au sort un tel qui est un affreux Mais regardez tous les contrôles qu'il y a je vous dis, ce n'est pas le tirage au sort à la place de l'élection. On réfléchit, on n'est pas obligé de le faire bêtement. On peut le faire euh, euh, comme ils l'ont fait, c'est-à-dire en réfléchissant. C'est-à-dire qu'on fait le tirage au sort parce qu'on a un objectif qu'on veut atteindre, et comme on voit qu'il y a des inconvénients, on fait des institutions qui vont avec des inconvénients. Et l'ensemble a une cohérence, et c'est bien plus malin que notre système. Bien plus malin pour l'intérêt général. Ah, c'est moins malin pour les banques. Mais pour, pour l'intérêt général, c'est bien mieux, le système-là. Ah, les banques, à un moment donné, ils vont nous voir venir. Hein. Bon, bon, tant pis. En tout cas, euh, dernière, dernière institution complémentaire de tirage au sort qui fait qu'il n'y a pas à avoir peur des affreux, c'est que, même après coup, même après le mandat, si on s'aperçoit mais attends, là, il y a un gars qui, qui a amené l'Assemblée à, à, à aller envahir une autre île, et on s'est pris une pâtée du diable ». Donc le gars qui nous a amené à prendre cette décision, on va, on va le. Donc, c'était les Angélis, c'était la, la possibilité de, de, de mettre en cause de, publiquement, donc d'accuser publiquement. Donc, ça veut dire que n'importe qui devient potentiellement l'accusateur de quelqu'un qui a, qui a fait du tort à la démocratie. Alors, peut-être qu'il faut le tempérer, ça, hein, je, dis, je, je vous donne juste des, des, des pistes, tout ça, pour nous, hein, et après ça, on, on, on verra, quest qui, Peut-être qu'il faut limiter les contrôles, qu'il n'y en ait pas trop, pour ne pas paralyser les gens, hein, donc... En tout cas, dans les institutions athéniennes, ça rigolait pas, euh, après, la, la, après la fin du mandat, euh, l'Assemblée pouvait changer de décision en disant « Non, mais là, ce qu'on a fait, c'est une bêtise, on revient dessus », ça s'appelait le graphé paranomone, une procédure qui permettait de, de, de revenir et de changer, c'est-à-dire que... La, la, la, mais oui, exactement. La, la, la, la société athénienne euh, avait bâti des institutions qui lui permettaient, comme n'importe quel être vivant, de prendre des décisions et de savoir que peut-être elle allait se tromper. Et quand elle se trompait, de changer, de revenir en arrière. Ils ont fabriqué un corps capable de, comme n'importe quel vivant, comme n'importe quel être vivant, de, de corriger et de revenir en arrière, de s'adapter. C'est tellement plus malin. Hein. C'est tellement plus malin. Bon, en tout cas, tout ça est bien plus protecteur que nos, nos systèmes actuels, et finalement, l'ensemble, euh, compte tenu de ce résultat qui est quand même absolument décisif pour le, le, le, la prospérité et le bien commun, euh, ça, ça, pourrait, ça devrait se tester, quoi enfin, La deuxième partie de ce que j'ai à vous dire, c'est les, les objections et les réfutations. Alors, il y a quatre ou cinq objections courantes. Euh, donc la première objection, c'est... Mais on va, on va mettre des affreux aux manettes, avec, avec votre système. On va, mettre, on va mettre des des salauds ou des abrutis, on va, des affreux aux, aux manettes. Pas, pas du tout. D'abord, ce n'est pas aux manettes. Celui, celui que vous tirez au sort, il ne va pas avoir les manettes. Ce n'est pas, pas les représentants qui exercent le ce pouvoir, c'est l'Assemblée. Donc les représentants, ils nous aident, ils font tout ce que l'Assemblée ne peut pas faire. Euh, ils préparent l'ordre du jour, ils affichent l'ordre du jour, ils vérifient la, la, dans la discipline dans l'assemblée, ils exécutent les décisions, euh, ils, ils procèdent au tirage au sort, ils vont s'occuper de la reddition des comptes et éventuellement des, des, des punitions, ils font tout ce que l'assemblée ne peut pas faire. Mais en fait, ils sont nos serviteurs. Ils ne sont pas nos maîtres. Avec l'élection, on choisit nos maîtres. Avec le tirage au sort, on dit « Mais non, mais les gens, on n'a pas de maître pas du tout pareil, il ne s'agit pas juste d'une procédure à changer. Une démocratie, c'est autre chose que ce qu'on connaît. Ce qu'on connaît aujourd'hui, ça consiste à désigner nos maîtres. Qu'on appelle représentants. Et qu'on appelle, qui s'appellent nos représentants, mais pour mieux nous, nous, nous tromper, quoi. Ah, vous voyez bien qu'ils nous trompent, quoi. Il n'y a pas besoin de faire un dessin. Hein. Bon, euh, donc, à l'objection, mais on va désigner des affreux, on va mettre des affreux aux manettes, D'abord, il faut répondre, on ne va pas les mettre aux manettes, c'est pas eux qui ont les manettes, les tirer au sort. Et deuxièmement, les affreux, il y a plein, plein d'institutions pour les filtrer. Je reviens pas, il hein, y a plein d'institutions pour s'en débarrasser, les punir. Donc il n'y a rien à craindre là-dessus. Enfin, moi je trouve qu'il y a en tout cas beaucoup moins à craindre, parce que vous trouvez que l'élection, ça ne met pas en place les affreux, on dirait que ça les choisit. On dirait que les pires gouvernent. Ouais, Mais d'ailleurs, d'ailleurs, que... d'ailleurs, je. Ce ne sont que des je... Je pense que ce livre-là, ça, je pense, j'ai, je, je dois avoir 1500 2000 bouquins à la maison. J'ai beaucoup de livres, je, je lis énormément. Mais si je devais garder un livre de tous les livres, ah oh là là, ça c'est une merveille. Les propos sur le pouvoir d'Alain et tous les propos, mais les propos sur le pouvoir d'Alain. C'est un livre de chevet, c'est un truc, vous le relisez, vous le relisez, c'est de l'intelligence, c'est de l'intelligence, c'est très très très très très utile. C'est un vrai bon bouquin qu'on peut prendre à l'adolescence, et puis après ça, il vous suit toute votre vie, quoi. Propos sur le pouvoir, c'est génial. Alors, dans les propos, dans un des propos, hein, une, des, une des pensées d'Alain, c'est... Vous allez voir, ces trois toutes petites phrases avec le sujet vers complément, c'est très court, et il y a tout, il y a tout pour condamner l'élection. Pour condamner l'élection. Tant que je pas trouvé le tirage au sort, je trouvais que qu'il y avait de quoi se foutre une balle, cette phrase-là, parce que c'était trop vrai et c'était un piège, on ne pouvait pas en sortir. Mais avec le tirage au sort, hum, alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il disait, Alain Il disait, les gens bons ne se soucient pas de gouverner. C'est une façon en vieux français de dire ils ne veulent pas gouverner. Les gens bons n'ont pas envie de gouverner. Tout est là. Autant dire que les pires gouverneront. C'est vrai que si vous attendez si vous avez un système de l'élection qui repose sur la candidature, et que les gens vont ne veulent pas, ne seront pas candidats, ben vous allez avoir que des affaires. Eh bien oui Les pires gouverneront, mais on y est On y est Regardez, vous avez Paulson au gouvernement des Amériques... des, des États-Unis, vous avez Dick Cheney, Dick Cheney, vous avez Paulson, Dick Cheney, Rumsfeld, des, des diables Tous la crème, de la, la crème de... la crème de... la crème de l'horreur Exactement. C'est le bal des vampires. Et en France vous avez Sarkozy, on a des, euh, en, en Italie vous avez Berlusconi. Euh, en, en Angleterre, vous avez Tony Blair, Vous avez les pires. des pires. des... des, des, des, des... Tout à l'heure j'ai dit prostitué, mais il ne faut pas que je dise ça, parce que c'est pas gentil pour les prostituées. Il faut trouver un mot plus, <rire> plus grave que ça, vous les prostitué. Prostituer, nous on est prostituées, nous aussi. Enfin, on prostitue, on ne fait pas exprès, hein Eh, hey, on est prostitué, on ne fait pas exprès. Affreux, non, c'est pire que. C'est des affreux, c'est bien, c'est un bon mot les affreux. Les affreux, c'est hum. Donc on va dire, on va pas dire prostituées, parce que les prostituées sont nos amis, mais on va dire les affreux. Deuxième objection, et vous allez voir quand vous allez, parce que vous allez si vous jouez, si vous jouez le jeu que je vous propose, qui consiste à euh, si la graine germe dans votre tête, à aller vous-même en planter d'autres, parce que ça marchera que comme ça, je vous dis, c'est si nous sommes 40 à avoir à être convaincus de ça, puis qu'on en reste là, ça changera rien. Voilà. Rien. Si, par contre, euh, la, la, la, la, la graine que je vous propose de cultiver, euh, vous, non seulement vous la faites grandir, vous allez lire, vous la, vous la renforcez vous-même, vous lui mettez de l'eau, de l'engrais, elle devient belle dans votre tête, et puis que vous allez la semer ailleurs, vous aussi, dans 40, alors là, oui, ça va s'évoluer très vite. Ah, là, oui, très vite. Euh, donc, les objections que, dont je vous parle, il faut que vous les connaissiez, et puis vous connaissiez les réfutations, parce que vous allez... ils vont vous répondre la même chose, les gens, ce que je vous dis. Donc la deuxième objection, c'est... Euh, vous allez... vous êtes en train de nous appliquer un régime qui marchait à petite échelle, mais aujourd'hui, à grande échelle, c'est pas possible, ton truc Alors deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes... Euh, l'élection, là, ça fait le, ça fait le pari qu'on qu connaît les gens, puisque on élit, ça veut dire qu'on les connaît. Non. Ah, bah si, si, si... Ah, bah, comment tu fais pour élit C'est-à-dire choisir si tu les connais pas. Un, intrinsèquement ce qui est dit dans l'élection — ah sinon, si le foutage de gueule est ouvert — c'est que si, ce qui est dit dans l'élection, c'est qu'on connaît les gens. Et c'est pas tout. Puisque l'élection est censée être le seul contre-pouvoir, seul, la seule punition quand ils déconnent, c'est de pas les réélire, ça veut dire que ça suppose qu'on sait ce qu'ils ont fait pendant qu'ils étaient élus. Mais, tout ça, c'est du foutage de gueule quand on est au niveau d'un État ou au niveau de l'Europe. Est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez les gens que vous avez eus au niveau de l'Europe Pas du tout Vous en savez, vous avez, vous avez vu trois fois, vous l'avez vu 30 secondes à la télé, euh, et puis quand il est en Europe là-bas, vous ne voyez rien, vous ne savez pas du tout ce qu'il fait. Donc l'élection, elle n'est pas du tout adaptée à la grande taille. Elle est, elle est adaptée à la petite taille. Euh, la commune, vous connaissez votre maire, vous le voyez tous les jours. Vous pouvez l'interpeller, il vous connaît, vous le connaissez. L'élection, elle marche bien à petite échelle. Et puis, comme l'élection fait le choix, enfin, elle fait le pari, le pari idéaliste, le pari non réaliste, que les gens sont vertueux, que les élus, comme par miracle, deviendraient des dieux, euh, qu'ils sont capables de décider, qu'ils sont compétents sur tous les sujets, le nucléaire, les OGM, tout ça, ils sont compétents, et donc il n'y a pas de contrôle, parce que, soi-disant, les élus sont la, la, la, la représentation de la nation, et donc on leur fait confiance, et donc il n'y a pas de contrôle, mais tout, tout ça est complètement contradictoire avec la grande taille. Je veux dire, le, le, euh, un, un organisme de grande taille, il a besoin de ça, il a besoin, il a besoin de ça, il a besoin de plein de contrôles, il a besoin d'avoir assumé que les gens ne sont pas bons naturellement, et qu'il euh, faut des contrôles partout. Ben oui, il faut des contrôles, Mais ils n'aiment pas ça, mais cest ben, tant pis, ce n'est pas eux qui décident. Ben, tant pis, ce n'est pas eux qui décident. Ah si c'est eux qui décident, ils ne vont pas mettre de contrôle. Ben regardez, là ben aujourd'hui, c'est eux qui écrivent les Constitutions. Eh ben ils mettent des contrôles nulle part <rire> C'est normal c'est notre faute à nous, parce qu'on les laisse écrire, les Constitutions. C'est pas à eux d'écrire les Constitutions. Donc, euh, quand on vous dit, ouais, le tirage au sort, ça marchait quand ils étaient petits, sur une petite cité, et ça marchait à pas longtemps, c'est le contraire. Objection suivante que je repère, c'est, on me dit, euh, bah alors, avec votre système, on va, on va tout le temps changer d'avis, ça c'est jamais le même, vous tirez au sort tous les jours le bonhomme Mais attendez, vous allez changer d'avis tous les jours, comment allez-vous faire pour... Euh, avoir une politique de long terme, avoir une espèce de, de vision d'avenir... Euh, C'est ça qu'ils vous disent, en disant, euh, le tirage au sort, vous allez avoir n'importe quoi, vous changez, vous changez de bonhomme, vous changez de politique, vous allez, ça va être, vous allez gouverner en zigzag... D'abord, pourquoi pas gouverner en zigzag Tout ce qui est vivant fonctionne comme ça. Euh, vous prenez n'importe quel enfant qui apprend que ça brûle, ben, la prochaine fois il n'ira pas, il est en zigzag, oui, il y a été une fois, puis il n'ira pas une deuxième fois, et tout ce qui est vivant fonctionne comme ça, pourquoi pas la société moderne avec une assemblée qui se tromperait et qui dirigerait en zigzag Première parenthèse, mais surtout, surtout, cette objection qui consiste à dire on va changer tout le temps d'avis, c'est pas vrai, c'est pas les tirés au sort qui décident. c'est pas les tirés au sort qui décident, c'est l'Assemblée. Et l'Assemblée, elle est stable, c'est tout le temps le même peuple. L'Assemblée, les, les Athéniens n'avaient pas un problème de zigzag en décidant, c'était toujours les mêmes qui décidaient. Alors, ils étaient une trentaine de milliers et ils n'étaient que 6000 à l'Assemblée. Donc, euh, ben, ils n'y étaient pas tout le temps, hein. ils, ils bossaient, et puis de temps en temps, ils allaient à l'assemblée, quand ça leur pétait, ils allaient à l'assemblée. Donc, quand vous avez envie d'aller à l'assemblée, vous y allez, puis quand c'est plein, ben, vous reviendrez demain. Mais à l'assemblée, il y avait en gros un corps de citoyens qui étaient vous voyez quand vous parlez à l'assemblée des problèmes de la cité, est-ce qu'on est-ce qu'on va faire est-ce qu'on va ouvrir une mine ceci, est-ce qu'on va faire un cela, est-ce qu'on va qu'est-ce qu'on va faire de cette terre, est-ce qu'on sur ce marécage est-ce qu'on va la sécher, pas la sécher. Enfin, quand vous vous discutez à l'assemblée, vous-même vous vous discutez de, des problèmes de la cité, ben quand vous sortez de l'assemblée, vous allez en parler autour de vous et en fait toute la cité elle est, elle est imprégnée en permanence des problèmes de la cité. C'est-à-dire que la délégation, la délégation, elle n'est elle est, elle est, elle est pas du tout euh, impérative, c'est pas du tout une, une fatalité, le, le fait d'avoir abandonné votre pouvoir à des élus, c'est des élus qui ont décidé ça, c'est pas vous Est-ce qu'un jour, vous, vous avez dit « moi je tiens à l'élection et je, je, je renonce au tirage au sort » Vous ne saviez même pas que le tirage au sort existait non, je veux dire, ce sont des élus qui ont décidé qu'il fallait, qu fallait les élire. Donc c'est pas du tout une fatalité. Donc, on changerait d'avis tout le temps, à mon avis c'est une objection qui ne tient pas la route. Euh... Objection suivante, vous allez forcément désigner des, in des incompétents. Nous vivons dans un monde complexe. Écoutez, mon vieux, on a parlé à du nucléaire, euh, euh, c'est quand même la géostratégie mondiale, avec des choses quand même très très très compliquées. Euh. Vous allez désigner n'importe qui, vous allez désigner des incompétents. Une blague Vous trouvez que les élus sont compétents Est-ce que vous savez combien de bombes atomiques ont été larguées dans l'atmosphère Je dis bien dans l'atmosphère. Vous savez, Fukushima, c'est un peu des petites vapeurs. Mais là, des... je vous parle de bombes atomiques. pas des petites... Non, non, non, mais je dis des petites vapeurs par rapport. À... Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une bombe atomique Dans l'atmosphère. Je vous dis, vous voyez le bordel radioactif que c'est Alors, c'est une bombe atomique. Vous savez combien il y en a non, non, depuis 45 les élus, là, les responsables, les compétents, les gens... Non, non on ne va pas le désigner. N'importe qui, on va désigner des gens qui sont capables de faire des choses compétentes, des choses raisonnables. Combien de bombes atomiques Plus de 2000 2000 bombes atomiques dans l'atmosphère, et sous terre, et, et dans, dans, dans, dans la mer, directement, là, pa-pa-pa-pa... Il y a, une, il y a, une, il y a une, une animation, il y a un artiste qui a fait donc une recension de toutes les explosions, avec leur date, et qui a fait une petite vidéo qui dure... Euh, je ne sais plus, une dizaine de minutes, et vous avez le temps qui passe avec une seconde tous les mois, et puis, je ne sais plus, à peu près, peu importe la, la, la gradation, et puis vous avez le premier, le premier truc qui pète juste avant Hiroshima, c'est dans le désert d'Amérique, de, de, de, de, et puis après ça vous avez POUM POUM, vous avez les deux, les deux coups de Hiroshima Nagasaki, ça, ça se calme, puis après ça, ça recommence à péter dans le désert des de, de, de États-Unis, puis ça se met à péter, euh, je ne sais plus dans l'ordre, si de, je crois qu'après c'est l'URSS qui commence à faire péter péter,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 eh bien mais complètement, mais en arrière... À... mais on... attendez, mais c'est que quand vous faites péter une bombe atomique, vous n'irradiez pas que vous-même, vous irradiez vous toute la planète, et puis ça va rester pendant des millions d'années toutes ces particules. Enfin bon, bref. et puis combien. Alors mais... mais là, vous allez pouvoir prendre le relais avec moi. Euh... Euh... Les élus prétendent être compétents. Et combien de guerres ils ont déclenché les élus Combien de guerres euh... Qui, a... Qui... Qui a... A... A... a balancé du napalm et des, et des pesticides sur le Vietnam, par millions de litres... Qui, qui? Des élus C'est des élus, hein Attends, c'est épouvantable ce qu'ils ont fait sur le Vietnam Épouvantable Absolument épouvantable C'est dingue ce qu'ils ont fait au Vietnam C'est profondément révoltant ce qu'ils ont fait au Vietnam c'est des élus qui ont fait ça Des gens compétents Est-ce qu'une est assemblée populaire aurait fait ça Je ne suis pas sûr du tout enfin, Peut-être que oui, mais je ne suis pas sûr du tout et je, quand on fait des assemblées de. Vous le trouvez dans ce bouquin-là, là, sur le, le, pouvoir, le pouvoir au peuple de Saint-Omer. Quand vous voyez ce que décident des assemblées de citoyens tirés au sort. Euh, euh, par exemple, au Mali, il y a une assemblée de citoyens tirés au sort qui ont réfléchi sur les OGM. Donc, on a tiré au sort sur les listes électorales des gens qui ne connaissaient rien aux OGM, rien de rien. Voilà, vous aviez des, des, des, des maires au foyer, des syndicalistes, des, des paysans, il y avait des, des, des avocats, des, de, de, de, de tous les métiers, euh, du tir au sort. Donc vous aviez une assemblée de gens qui ne connaissaient pas le sujet. Et puis pendant des mois, ils, ont fait, ils avaient de l'argent pour le faire, hein, ils avaient une, une enceinte, ils avaient de, de, des locaux pour recevoir les gens, ils ont fait venir les gens de Monsanto en leur posant la question, Alors, pourquoi, pourquoi est-ce qu'il faut les OGM Alors les gens de Monsanto ont expliqué, pourquoi pas les OGM Ensuite ils ont fait venir les gens de la Confédération Paysanne, pourquoi vous voulez pas les OGM Alors, Les gens ont n'en voulaient pas Ensuite ils ont fait venir les gens de Bayer, donc un autre euh, céréalier, en disant, voilà pourquoi on le veut. Ensuite ils ont fait venir les paysans d'Amérique latine qui utilisaient les des, des, des OGM depuis longtemps le en leur disant, pourquoi, pourquoi vous avez fait ça et, et puis vous êtes content, est-ce que vous n'êtes pas content Et puis pourquoi vous avez pour continué Qu'est-ce qu'il y a des problèmes Est-ce que tout se passe bien Parce qu'il faut revenir les gens de Monsanto en disant, eh, hey, ils nous ont dit que, qu'est-ce que vous répondez Et puis pendant ça, tout le monde regardait. Tout ça, c'était diffusé à la télé, à la radio. Les gens pouvaient être là dans l'enceinte. Les, les citoyens pouvaient proposer qu'on pose des questions. de dire, mais posez lui la question parce que Effectivement, on leur pose la question. Mais au, au bout de six mois, ces gens-là sont bien plus compétents que n'importe quel parlementaire au monde. Parlementaire qui doit traiter tous les sujets. C'est une blague. Là, eux, ils se concentrent sur un sujet. Ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas payés par les labos, ils n'ont ils ont pas une réélection à assurer, ils n'ont pas été financés par personne, ils ont juste une mission, tout le monde les regarde. Ils vont devenir les gens, par les experts, ils vont, devenir, ils vont devenir des gens éclairés, bien plus éclairés que n'importe quoi d'autre, que n'importe qui d'autre. Mais ça, ça c'est un modèle de démocratie. Une démocratie des institutions qui prévoiraient un Parlement tiré au sort. Tiré au sort des gens qui qu ne qu savent, qu'ils ne savent pas. C'est mille fois mieux que les élections qui se la pètent, et là, des gens qui sont élus et qui croient qu'ils sont dieux. Là, vous avez des gens qui sont tirés au sort, ils savent qu'ils ne savent pas quest ce qu'ils font sur chaque sujet de société. Au lieu de décider, eux, à la place des autres, eux qui sont tirés au sort et qui savent que demain ils vont revenir euh, dans la population normale, Et ces gens-là, les institutions vont les aider, vont les inciter à désigner une autre assemblée tirée au sort qui, elle, va être spécialisée sur le problème qui, qui leur est soumis, et en fonction du rapport que va faire l'assemblée la, spécialisée, ils vont décider telle ou telle loi. Et éventuellement, s'il y a un doute, eh bien, on fait un référendum. C'est-à-dire que tous les gens décident par référendum. Là, ça n'a pas le même goût, vous comprenez ça Alors, finalement, sur l'assemblée euh, des OGM, l'assemblée du, du Mali, là, elle a décidé que, à l'unanimité, c'est c'est plutôt non, plutôt non, parce qu'on n'a on pas compris à quoi ça sert, on n'est pas sûr que ça va être bien, et on n'a pas la preuve que c'est pas dangereux. Donc, euh, ben non à l'unanimité. Eh bien, je ne sais pas, moi, je trouve ça plus parlant qu'une bande d'experts qui sont payés par les labos, très majoritairement les labos qui fabriquent les EGM. Je, je trouve c'est évidemment mieux. Donc, cette histoire de compétence, c'est des conneries. Le, le, le, le, le parlementaire médecin qui vient d'être élu, ou le prof qui vient d'être élu, sur le nucléaire, il ne connaît rien. Sur le, le, le, le réchauffement climatique, il connaît rien. Ce qu'il va faire, Je ne dis pas qu'il ne va pas être compétent, il va être compétent quand il va se mettre à bosser sur un dossier. Il va devenir compétent. C'est son travail qui va le rendre compétent. Mais c'est pareil pour n'importe quel tiré au sort. Les tirés au sort, ils ne sont pas compétents parce qu'ils sont tirés au sort, parce qu'ils sont élus, ils sont compétents parce qu'ils qu bossent. Et c'est leur boulot qui va les rendre compétents. Donc, euh, on désignerait forcément des incompétents... C'est des sottises. J'ai presque fini. Euh, le modèle athénien était esclavagiste, phallocrate, et xénophobe... ça, alors là, ça, je, je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est ça... ça, vous allez l'avoir. C'est-à-dire qu'on vous dit... on vous dit... Euh, on vous dit euh, oh, mais attendez, l'élection, c'était... La, la, la démocratie athénienne... C'était une oligarchie Regardez, vous aviez une toute petite poignée de gens qui avaient le pouvoir, et tout le reste, c'était des esclaves, des femmes, des métèques. Et une toute petite poignée de gens... Attendez, attendez, attendez, attendez... À l'époque, sur Terre... C'est un anachronisme de les juger, avec nos valeurs et... Nos Valeur d'aujourd'hui, alors, alors que eux étaient à l'époque, alors que c'était impossible de ne pas être esclavagiste à l'époque. C'était très marginal quoi. Quand vous avez tout le monde autour de vous, tout, tout ce qui existe, c'est esclavagiste, vous êtes esclavagiste comme tout le monde. Je... C'est comme Voilà, c'est comme si on disait que nous on mangeait des, des, des, des vaches. Attendez, le jour où ça va être décidé, le jour où l'humanité, je crois que ça arrivera un jour où on décidera que tu es un animal, c'est comme tu es un homme. Et que en fait, on peut se nourrir avec de la nourriture euh, artificielle et qui a le même goût, c'est même bien meilleur. Attends, à chaque fois que tu manges ce, ce, ce, ce pavé de bœuf euh, artificiel fait avec du pétrole ou je m'en fous, n'importe quoi, euh, c'est meilleur que la meilleure des côtes de bœuf que jamais personne n'a mangé. En, quand il a mangé une côte de bœuf, simplement, t'as plus besoin de tuer un animal. Une fois qu'on aura inventé la technologie nécessaire pour nous nourrir en nous, en nous régalant, en nous régalant, nous donnant toutes les protéines, toutes les intrants dont on a besoin, mais il n'y a plus besoin de tuer les animaux. Ce jour-là. Ça pourra devenir un crime de tuer un animal, n'y n'en aura plus besoin. Mais quand vous allez juger les gens d'aujourd'hui, en disant « ils tuaient les animaux », c'était une boucherie, c'était un génocide sans arrêt, regardez, c'est des camps de concentration. Regardez les, les batteries, les animaux en batterie qui se font assassiner, et bien avant d'être assassinés, ils se font torturer. Ils se bouffent entre eux des cochons dans les, dans, les, dans, dans les étables. Mais quand on, quand on jugera, quand on nous jugera, nous aujourd'hui, nos petits-enfants nous demanderont « qu'est-ce que tu faisais, papy, pendant le génocide des animaux ?» Je les mangeais, comme les autres. Et si vous voulez, l'esclavagisme le, le, à Athènes, c'est un peu ça. Je ne dis pas ça pour défendre l'esclavagisme. il ne faut pas être con. Je ne suis, suis pas esclavagiste. Je ne suis, suis pas phallocrate. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que... Les... Quand, quand je, je vous demande de vous concentrer sur Athènes, je ne vous dis pas il faut être euh, misogyne, en met les femmes. C'est évident que je ne dis pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire pas. Et, et celui, qui me, celui qui me fait ce procès-là, qui me dit, mais vous êtes en train de défendre un régime esclavagiste, et nos femme, il me prend pour un... Il me prend pour mais un abruti. Enfin, il me prend pour un salaud, il m'insulte. c'est incroyable, ça Moi, J'ai du discernement C'est-à-dire que le, le... Oui, voilà, on va pas le reprocher de ne pas, de pas voler en avion ou de ne pas porter des mikes à l'athénien bon, En tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Regardez-le, celui qui vous dit ça. Celui qui vous dit, bah, « La démocratie athénienne, vous êtes en train de vous défendre un régime qui était un régime d'esclavagiste. Putain, vous me prenez vraiment pour un imbécile j ai, j ai du... Vous êtes en train de tout mélanger, parce qu'il y a un truc qui vous gêne là-dedans, qui va vous foutre au chômage. Parce qu'en général, c'est les élus ou les sponsors d'élus qui vous disent ça. Et évidemment, c'est des gens qui vont tout perdre là, qui vont perdre leur pouvoir d'élus, et les riches qui vont perdre leur cours de transmission d'élus qui sont à leur service. Ils vont tout perdre avec le tirage au sort. Donc ils ont intérêt à tout mélanger, ils mettent du caca, du truc de main, c'est tout mélangé, vous regardez comme c'est sale. Ils vous disent, bah, allez, allez, circulez, circulez, a rien à voir. Mais vous, enfin à même sans, nous, notre intérêt, c'est d'avoir du discernement. Quand quelque chose est mal d'un côté, il n'est pas forcément tout mal. Euh... Je suis désolé, la, la, la, la, politique, la politique partisane qui consiste à dire... Moi j'ai une ligne politique, et tout ce qui n'est pas strictement conforme à ma ligne politique, c'est des ennemis, pour moi c'est une prison de la pensée. Je ne suis pas comme ça. C'est-à-dire que euh, chaque individu ou chaque euh, euh, vie politique peut avoir commis des erreurs, peut présenter des imperfections, et puis à côté, il y a une paire géniale qui va me servir à construire le monde euh, pacifié, la concorde d'aujourd'hui. Et à Athènes, je vous dis, si vous avez du discernement, regardez à Athènes. Euh, est-ce que, est que l'esclavagisme le, le, rendait possible la démocratie Et si vous répondez oui, absolument, la démocratie n'était possible que s'il y avait d'esclavagisme, alors là oui, ok, je dirais c'est vrai, donc c'est un système qui porte en lui quelque chose d'inacceptable, et on, on laisse tomber. Mais est-ce que c'est vrai Il y a un peu de vrai, mais qui n'est pas vrai du tout. Un peu de vrai, c'est que... C'est parce qu'il y avait des esclaves qu'ils avaient du temps pour faire de la politique. C'est parce que les femmes s'occupaient de la maison, de la tambouille et de la, et de la culture, de, de, de l'agriculture, que les maîtres pouvaient aller faire de la politique. Voilà. C'est vrai, ça, c'est vrai. Mais, aujourd'hui, avec le pétrole, les, les, les énergies fossiles, avec les machines, on a des esclaves de fer qui remplaceraient mille fois, mille fois mille fois plus, de travail et de temps libéré que les esclaves de chair de l'époque. C'est-à-dire qu'avec les machines, de simples machines, on pourrait très bien travailler beaucoup moins et avoir le temps de faire de la politique, et puis pas que de la politique, faire aussi de la philosophie, de la musique, des conversations, et jouer... Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, l'esclavagisme, peut-être qu'à l'époque, ça rendait possible la démocratie, mais aujourd'hui, on n'a absolument pas besoin d'esclavagisme de pour que ça marche. On a d'autres moyens qui nous libéreraient du temps, le temps nécessaire, pour, il faudrait surtout qu'on se débarrasse de nos parasites parce que c'est parce qu'ils nous piquent des milliers de milliards tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, temps qu'on est obligé de travailler. Si, si les, les richesses que nous créons par notre activité, par notre industrie, par nos efforts, si nous les répartissions correctement sans se les faire piquer par quelques privilégiés, on aurait, beaux, on aurait beaucoup moins besoin de travailler. Beaucoup, beaucoup moins, genre, de, de jours par semaine. Et la retraite à 50 ans. Et oui <rire> pas de mais oui, il suffit de se débarrasser de nos parasites, mais pas les parasites, pas les, pas les gueux qui volent euh, la mobilette ou qui sont.. Pas, pas, pas les, pas, pas les, c'est pas du parasitisme, c'est rien ça. Je parle de gros parasites. Des parasites qui vous volent des milliers de milliards, les vrais, c'est cela qu'il faut s'occuper en priorité. Les obèses financiers. Donc sur l'objection, vous avez compris que sur l'objection, modèle athénien, esclavagiste, phallocrate, xénophobe. pour moi c'est hors sujet. Je trouve. Si je prends du recul sur tout ça, euh, comment se fait-il Comment se fait-il Qu'est-ce qui permet d'être sûr que ça marchera toujours comme ça Comment se fait-il qu'un système tiré au sort, où on désigne au sort nos représentants, ceux qui nous aident à exercer le pouvoir, comment ça se fait que ça désynchronise la puissance politique et la puissance économique Et comment ça se fait que ça nous protège mieux contre les abus de pouvoir et comment se fait-il que l'élection, au contraire, euh, rende, non seulement possible, mais impunit tous les abus de pouvoir, et nous sélectionne quasiment tout le temps les pires Alors, Il me semble... J'en ai, ai parlé un petit peu, mais c'est le moment d'en reparler, parce que je crois que c'est au moment de finir, au moment de conclure, c'est vraiment... on est sur l'essentiel... Il me semble que l'élection repose sur un mythe repose sur une histoire qu'on nous raconte et, et, qui, et qui ne correspond pas du tout à la réalité, qui est contredit même par les faits, c'est-à-dire que les, tous les faits montrent le contraire. Le mythe de l'élection, c'est que nous sommes capables de choisir de bons maîtres, et parce que nous les avons choisis, ils vont être bons. Ça, c'est un mythe. Ça ne marche pas. L'expérience nous montre que quand on quand on teste, mais sur 200 ans, c'est long. Quand on teste l'élection dans tous les pays du monde, à toutes les époques, l'élection, ça consiste à la mise au pouvoir des plus riches ou des serviteurs des plus riches. Ça sert à ça. Hein. Alors, je ne sais pas si ça sert à ça parce que je suis pas sûr qu'au début, siéyes euh, et madison aient voulu le gouvernement des riches. Ils ont peut-être voulu le gouvernement des, des, des bons, des, des aristos, des vrais aristos. Mais je ne leur fais pas le troisième intention d'avoir comploté, d'avoir su à l'avance, peu importe. D'ailleurs, le résultat, le fait est que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir comme on achète une voiture. Ils sont je ne parle pas des riches euh, nous sommes riches par rapport à des gens qui sont plus pauvres que nous. Je vous parle des ultra riches, je vous parle de la de, de, de, de hyper classe, des gens. Extrêmement riche, les gens... Est-ce que vous êtes capable de corrompre quelqu'un ben non. Pourtant, vous êtes riche par rapport à certains pauvres, hein? Nous sommes riches, mais... Non, non, je vous parle de... On peut jouer sur les mots, là, hein? Je vous parle des riches capables de corrompre quelqu'un. Pour être capable de corrompre quelqu'un, il faudra beaucoup d'argent. Et, euh, manifestement de fait, l'élection, par le jeu de la campagne électorale, hein, et par l'acquisition des médias, la, la, la, la possibilité qu'on leur laisse d'acheter les médias, donc de fabriquer l'opinion, d'influencer l'opinion au point quasiment de la, de la fabriquer, ça devient des vrais... Je dois avoir une 20 ou 30 livres sur les, les, les manipulations par les médias, les techniques de manipulation, c'est incroyable, ça devient une science exacte. Et donc l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. L'élection permet aux riches économiques d'acheter le pouvoir politique. Et c'est l'élection qui rend la synchronisation entre les deux. C'est l'élection qui fait qu'on est impuissant politiquement. C'est l'élection de l'Assemblée constituante qui fait que c'est des gens qui écrivent des règles pour eux mêmes et qui ensuite écrivent des règles qui font que euh, tout pourra se jouer en dehors de nous après. L'escroquerie politique, c'est de nous faire croire que le régime actuel, c'est la démocratie. C'est quand même euh, rendez vous vous rendez compte bon ça fait un, une heure que j'en parle, mais vous vous rendez vous rendez compte maintenant de l'énormité qu'il y a entre le nom qu'on donne à notre régime aujourd'hui et ce qu'il est vraiment. Est-ce que vous comprenez que c'est ça le piège C'est ça On n'arrive pas à fabriquer l'alternative parce que on a... Si vous voulez, vous savez, il y a une image que j'aime bien, euh, j'en parle pas là, mais ça me vient là maintenant, c'est... Euh, les, les chefs indiens, les indiens d'Amérique, les indiens d'Amérique, euh, étaient des sociétés avec des chefs mais sans pouvoir. C'est marrant comme tout, c'est Pierre Clastres qui explique ça. Euh, euh, il, avait, il a vécu avec eux, et c'est vraiment les travaux d'anthropologues tout à fait marrants, parce que et ils savaient, les, les Indiens savaient qu'ils avaient à craindre du chef, un peu comme les Athéniens savaient, ils voulaient pas que... Donc, eux, ils, les Indiens ils se sont débrouillés autrement avec les chefs. Ils ont fait un grand fauteuil de chef, ils ont pris un bonhomme, ils l'ont désigné, il ne peut pas refuser, et s'il si refuse, il se fait zigouiller, donc il accepte, et on le met à la place du chef. Et le chef, il n'a pas de pouvoir. Il a juste le pouvoir de parler. Et il parlait, il parlait tout le temps, et pendant qu'il parlait, on passait devant l'air de ne pas l'écouter. On le méprisait, on le, on le négligeait, il parlait et on passait sans l'écouter. Et son boulot à lui c'était de, de, de tenir la place au show de chef pour qu'il n'y ait pas un gars qui devienne notre chef sans nous. C'est marrant ça. C'est-à-dire qu'il euh, il savait qu'il voulait, voulait pas, il savait que les gens ont tendance à. il y en a qui, qui ont tendance à devenir les chefs, des leaders. Pour se prémunir contre ces gens-là, il y avait une place de chef, elle était occupée par un mec qu'on mettait, on ne mettait pas de pouvoir, il fallait que lui nous fasse des cadeaux. Je vous jure, c'est vrai, hein? Il fallait que le chef fasse des cadeaux à son peuple. Et quand euh, les gens n'étaient pas contents, ils lui en faisaient voir, euh, ils risquaient pour sa peau. Comme ils comme il se méfiaient des chefs, et ce qu'ils avaient trouvé pour, pour pas être en emboucanés par leur chef, c'est marrant, hein? et bien on dirait qu'on est victime un peu de ça, avec des gens qui... qui... Euh, on fait un système qui n'est pas la démocratie, qui ont tout à craindre de la démocratie. Ils ont tout à craindre de la démocratie, les oligarques, là. Euh, si la démocratie voit le jour, c'est fini pour eux. Ils n'ont plus le pouvoir, ils ne peuvent plus abuser. Alors qu'est-ce qu'ils font Leur système euh, détestable, injuste, ils l'appellent comment ?« C'est le même truc que les Indiens, mais à l'envers, quoi hein c'est-à-dire qu'ils nous tiennent à l'écart avec ce mot-là. Quand ils appellent « démocratie » le système qui est son strict contraire, comment on fait pour résister On s'est fait prendre un mot euh, clé, là. Je reviens à Lepage dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, Lepage a un travail, Franck Lepage et les gens du pavé ont un travail sur les mots qui est absolument génial. On retrouve la « novlangue. langue Vous connaissez Orwell et le travail qu'il a fait sur la « novlangue, langue », c'est-à-dire sur un État totalitaire qui nous domine, par les mots, en nous retirant les mots capables de, de désigner l'ennemi, en nous retirant ces mots-là, en les criminalisant, en les ridiculisant, en les, en les remplaçant par d'autres inoffensifs. Euh, on se met à l'abri des coups, quand on est oligarque. Et ce que fait Wells, c'est ce de mettre à jour cette neuve langue. Et ce que euh, Franck Lepage et sa, bande, sa joyeuse bande, c'est vraiment une, une bande de gens formidables, hein. Le Pavé, ça s'appelle. Pardon. Sur Google, vous tapez « le pavé oui. » et vous arrivez sur un site euh, avec des vidéos et des, et des, des ressources euh, qui n'arrêtent pas de croître. Il faut aller voir les vidéos de Franck Lepage, Franck Lepage. et puis de sa vente, ça, ça vaut quelque chose. Une objection qu'on va nous renvoyer souvent. L'objection est, est « est-ce que ce système va marcher avec des médias qui appartiennent aux oligarques ?» Vous savez que les trois quarts de la presse appartiennent à deux marchands de canons et un marchand de béton. Euh, pourquoi Rothschild achète Libération euh, C'est pas, pour... pas pour gagner de l'argent, il en perd. Pourquoi une autre banque euh, achète Le Monde Pourquoi une autre banque encore achète Le Nouvel Obs euh, Et les inrocuptibles... Pourquoi les banques achètent les journaux Pourquoi les marchands de canons achètent les magazines et les télés Pourquoi les industriels achètent les télés C'est pas pour gagner de l'argent. Pas... Ne croyez pas ça, c'est pas pour manipuler. C'est pour manipuler. C'est pour manipuler parce que, dans un système d'élection, comme vous choisissez les candidats, c'est très important de maîtriser l'accès la, à, la, à la candidature visible qui est la seule qui, est, qui va pouvoir être élue. Mais la réponse que je ferai à cette objection, c'est que... Je vous rappelle que moi, mon, mon cap, c'est... Puisque la source, la cause des causes, c'est que ceux qui écrivent la Constitution ne devraient pas l'écrire parce qu'ils ont un intérêt personnel qui est contraire au nôtre, contraire à l'intérêt du, du plus grand nombre. Et puisque donc la solution, c'est de, de, de tirer au sort une assemblée constituante, qui va être désintéressée, parce qu'elle sera non seulement tirée au sort, mais en plus, elle sera inéligible aux institutions qu'elle écrit... Vous Il me semble que cette institution, cette, pardon, cette assemblée constituante tirée au sort, elle va, elle, va faire leur, elle va faire son compte à la situation médiatique. Elle va prévoir dans les institutions que non seulement, comme le prévoyait Montesquieu, il va y avoir un pouvoir législatif, il va y avoir un pouvoir exécutif, et on ne dira pas « gouvernement », parce que le mot « gouvernement », l'exécutif, il va être servile, il va obéir aux ordres de l'Assemblée, il va être servile. Quand on dit « gouvernement », on se fait déjà enfumer avec les mots, parce que « gouvernement », déjà, il y a tout dans le gouvernement. Il y a « je décide », et « j'applique », et « je juge », même. Dans le gouvernement, il y a tout. Il ne faut pas accepter le mot « gouvernement ». Une bonne constitution, elle ne met pas en place un gouvernement, elle met en place un exécutif. Montesquieu, c'est « séparation des pouvoirs ». Toi, tu écris, tu écris les lois, tu es parlement, mais tu ne les exécutes pas. Toi, tu es exécutif, tu exécutes les lois, tu as la force armée, mais tu n'écris pas les lois. Et puis toi, tu es juge, donc tu les regardes, des déconne, tu les punis, et puis tu t'occupes des, des, des litiges entre citoyens. Et la, la triangulation de ces pouvoirs bien séparés fait qu'il n'y en a aucun qui est capable de devenir tyrannique. Vachement malin, cette idée. Juste, il n'y avait pas prévu, parce qu'il ne connaissait pas, il n'y avait pas la télé. Comme il n'y avait pas la télé, Montesquieu euh, a oublié de prévoir les médias. Mais nous, on n'est pas obligé d'être... Euh, se limiter à ces pensées Montesquieu, on a toujours intérêt... On sait bien, nous, que les médias sont un pouvoir plus important encore que le Parlement, et donc on va mettre les médias euh, sous contrôle, et sous contrôle démocratique, avec des jurés citoyens qui ressortent qui vérifient que tout se passe bien, et on va vérifier... et on va interdire à toutes, on va évidemment interdire à toute entreprise d'être en même temps entreprise et euh, propriétaire d'un média. Ben évidemment, évidemment, évidemment. Et, et du même coup, parce ce que je voulais... Ce, ce truc-là, vous le mettrez en place, vous n'allez pas mettre en place, on va... Ils vous laisseront jamais faire un, un bout de ça, même un bout ils ne vous laisseront pas faire. Donc ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, un projet de vraie démocratie, jamais ils nous laisseront faire. Hein. Euh, ça ne se, se fera pas en étant gentil. Hein. Je dis, on va pas, euh, on va pas leur demander la permission. Ils vont dire, oui, c'est n'est pas comme ça que ça va se passer. Non, non. Et donc, quand vous allez changer, quand vous allez changer les choses, euh, ben vous changerez en même temps les médias, les médias vous ferez... Et à mon avis, il euh, n'y euh, a pas que ça. Il va falloir penser à la monnaie. C'est-à-dire qu'il va falloir penser quand, dans les institutions... Montesquieu n'en a pas parlé, euh, il a raté un truc parce que c'était en train... Euh, Montesquieu, c'était euh, 18 e 18 e euh, on voyait pas encore le, le, le projet... on voyait pas encore se former le, le problème du pouvoir bancaire. Euh, okay. Ça commençait pourtant déjà, mais ça ne se voyait pas. Donc ce n'était pas dans l'air du temps, on n'en discutait pas. Mais aujourd'hui, quand même, aujourd'hui, dans les institutions, si on ne prévoit pas le problème, le, la solution, la, la, la protection, la, le contrôle des, des autorités monétaires, si on ne prévoit pas ça, on est plus con que la moyenne, hein, Je veux dire, il faut quand même y penser. Évidemment, si on écrit de nouvelles institutions, l'Assemblée Constituante, il va falloir qu'elle réfléchissent à la monnaie. Mais... Une phrase pour finir. Euh, autant, autant je comprends, autant je comprends, Qu'un industriel, qu'un banquier, qu'un oligarque défendent l'élection mordicus, je comprends, c'est un moyen qui lui permet d'acheter le pouvoir, c'est logique. Je ne lui en veux même pas, il est dans son rôle, euh, c'est oui, normal. Va, Mais que des militants de gauche ou de droite qui sont humanistes, qui cherchent une société, parce qu'il y en a plein à droite, des gens qui cherchent une société apaisée, c'est une société un peu plus violente, hein, que les sociétés de gauche, mais les gens de gauche ne se rendent pas compte qu'ils nourrissent aussi une, une certaine violence, donc je, je ne les départage pas, mais égal. Mais que les gens qui sont humanistes de tous ces bords, qui cherchent à une société euh, pacifiée, avec le moins d'injustices possible, euh, c'est-à-dire des inégalités, mais qui correspondent aux efforts de chacun. Il peut y avoir des inégalités, mais en proportion des efforts, celui qui a fait beaucoup d'efforts, il est mieux traité que celui qui n'en fait aucun, bon, et que tous ces gens qui cherchent une société pacifiée, juste, défendent l'élection malgré et, et ne veuillent pas du tirage au sort. Quand j'en parle à mes copains, euh, le tirage au sort, euh, ils disent non, non, mais parce ils sont dans les partis, ils sont dans les partis, ils n'arrivent pas à l'imaginer, et ils disent ils cherchent toujours à nous voyer que ces gens tous à la fois continuent à vénérer comme une vache sacrée l'élection, le suffrage universel, et continuent à à détester ou vouer hégémonie le, le tirage au sort, alors qu'il y a 400 ans, 200 ans de tirage au sort, 200 ans d'élection, 400 ans de faits contraires qui montrent qu'ils ont tort. C'est du déni de réalité. Je... Le, le, le patron de, de, de, de supermarché, je comprends. Le, le militant humaniste, je comprends pas. Ça me paraît incompréhensible.